Bonjour, bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Donc on ne va pas être très long euh, <coughs> ce soir, on va, euh, bon, on va se, quand même, se laisser conduire, mais je ne pense pas que nous serons forcément longs, en tout cas euh, pour partager en fait la, la pensée que j'ai reçue sur euh, le titre que vous avez pu voir, pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas, où sont les ministères de la Bible et euh, notre héritage, c'est voilà, quel est l'héritage que nous laissons pour, euh, voilà, pour nos frères et sœurs, l'héritage que nous naissons, euh, voilà, euh, parce que nous sommes des flambeaux dans ce monde et nous avons marqué notre génération. Et, euh, et l'héritage que, que nous avons hérité aussi des, des serviteurs du Seigneur dans la Bible, c'est la parole en fait en vérité, c'est leur témoignage, la vie qu'ils ont menée avec le Seigneur euh, voilà, on voit les, euh, la foi qu'ils ont eue, tout ça Et c'est un témoignage pour nous aujourd'hui euh, De voir, euh, euh, comment dire, la vie de Daniel La vie de Moïse La vie de, avec, avec le Seigneur de tous ses serviteurs Ce sont, sont des témoignages pour nous Et, et, euh, et c'est magnifique C'est magnifique En tout cas, je bénis le Seigneur pour ce partage Papa, aide-nous Seigneur Père à... Euh, Seigneur, donnez ta pensée, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Donc, euh, le Seigneur est fidèle. Il est vraiment fidèle et, euh, et je crois qu'il va nous édifier à travers ce partage. Voilà, t'encourager, frères et sœurs, encourager les chrétiens. Et euh, donc, la parole dit que le Seigneur est venu pour ouvrir les yeux euh, des aveugles, libérer les captifs. Il est venu à accomplir une mission glorieuse, de par son passage sur la terre, il est venu nous sauver, nous délivrer, voilà, nous, nous emmener euh, dans, dans, vers le vert pâturage, et, euh, afin que nous puissions euh, suivre le bon berger, qui est simplement Yeshua de Nazareth. Donc, il est fidèle. Et euh, donc, je vais prendre un passage dans, pour commencer. Euh, voilà. Donc, euh, vous avez pu voir le titre hein, « Pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas ?» Ensuite, on va parler par rapport au ministère de la Bible et ensuite l'héritage. Et on voit par là, par rapport à euh, « Pourquoi le chrétien ne se responsabilise pas ?» Je, je, je bénis le Seigneur quand même pour euh, le travail qu'il fait dans, dans, dans les nations, dans, dans, les, dans ses enfants. On réalise de plus en plus que le Seigneur donne le même message à ses enfants, à savoir, de, en fait, de... De le suivre en fait, en vérité, de comment dire, d'être voilà, voilà, conduit par son esprit tout simplement. Et non être conduit par notre chair, notre, non, non être conduit par nous-mêmes, et euh, mais être conduit par le Saint-Esprit. Et c'est magnifique de voir que le Seigneur voilà, communique le même message à d'autres frères et sœurs voilà, qui, qui reçoivent les mêmes choses que nous recevons et qu'on ne connaît même pas qui sont, qui font, qui sont dans, dans, dans, dans les nations on ne les connaît pas et on est choqué de voir que c'est le même esprit le même message le même, la même pensée que le Seigneur donne à son église à savoir venir vers lui frères et sœurs, et de sortir de, du système religieux de sortir de nos traditions de sortir de notre fonctionnement en fait en vérité euh, voilà, que, qui, qui, voilà que nous voyons dans dans le milieu chrétien. Et, euh, et le Seigneur est en train de, de donner ce message à son Église pour que nous puissions nous réveiller, frères et sœurs, et que nous puissions, frères et sœurs, vivre l'évangile véritable. Alléluia. Le vrai évangile, mes amis. L'évangile que nous lisons, l'évangile qui nous a été donné, notre héritage au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Et, euh, et on va prendre un passage dans 1 Samuel, 1 Samuel 8, verset 1er. Et il arriva que lorsque Samuel, Shemuel, voilà, fut devenu vieux, il établit ses fils pour juges sur Israël. Le nom de son fils premier était Joël, et le nom de son second, euh, Abia. Il jugeait à Beersheba, mais ses fils ne marchèrent pas dans ses voies. Ils s'en détournèrent pour les profits acquis par la violence. Il recevait des pots de vin et pervertissait. Voilà, il recevait des pots de vin et pervertissait la justice. Donc voilà. On va parler que lorsqu'on sort des pots de vin, eh bien, on pervertit forcément la justice. Ça c'est un patron que le Seigneur m'avait donné euh, il y a quelques semaines. Donc, voilà. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel. Shemuel, voilà, est, je suis dans la version BJC, Bible de Jésus Christ pour ceux qui nous suivent il y a, il y a plusieurs versions voilà, il y a plusieurs versions euh, voilà, on a été sauvés par la comment dire et euh, par la, des, voilà, des versions euh, voilà, que, que des, des hommes ont réécrit, et euh, là c'est la version BJC, donc si tu voilà, si as une autre version t'inquiète pas, c'est tu, tu es sauvé quand même, d'accord donc en fait, c'est la parole du Seigneur en fait, en vérité. Donc c'est la parole du Seigneur qui nous sauve. Donc, euh, donc voilà, on en échoue. Voilà. Ouais. C'est pourquoi tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Arama. Ils lui dirent, voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établissons-nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. Et on voit par là que il dit Voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. On voit par là que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons laisser, comment dire, euh, comment dire, l'héritage, euh, hein, c'est la parole en vérité, marcher selon, selon la parole, afin que d'autres chrétiens demain puissent marcher, ben, selon la parole, parce que la parole nous dit que non, non, dans la parole nous dit que, euh, euh, que nous sommes imitateurs imita imita du Seigneur. En fait, nous devons imiter le Seigneur. Voilà, Yeshua, afin que d'autres aussi imitent Yeshua de Nazareth Vous voyez frères et sœurs, de par notre justice De, de par l'amour que nous avons pour le Seigneur De par la foi que nous avons, etc Et bien d'autres en fait vont, vont, vont vouloir en fait vivre le Seigneur Voilà, parce que nous imitons la parole du Seigneur Nous imitons Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs Afin que, voilà, que d'autres chrétiens ben, puissent suivre cette voie-là On en Yeshua Nous sommes des lumières Nous sommes des témoignages donc en fait, il ne faut pas qu'on oublie que euh, nous ne marchons pas pour nous-mêmes. Nous marchons pour être sauvés, c'est vrai. Mais nous marchons aussi aux yeux de tout le monde, aux yeux des nations, aux yeux des hommes, afin qu'ils bah, qu voient euh, euh, Jésus-Christ à travers nous, pour qu'ils soient sauvés. Parce que le plus important pour un chrétien, ce n'est pas de prêcher forcément, prêcher, prêcher, prêcher. En fait, c'est le témoignage, frères et sœurs. Ton langage, ton comportement, la façon d'agir, la façon de faire les choses, ton humilité... En fait, c'est tout ça en fait, qui va faire que des gens seront touchés, frères et sœurs, parce qu'on peut beau prêcher, prêcher, prêcher, mon ami, ce n'est pas ce qui va sauver les hommes, premièrement, je dirais. C'est aussi le témoignage qui va derrière aussi avec, vous comprenez Parce que le témoignage du Seigneur qui est derrière va forcément apporter la vie dans la prédication. Lorsqu'on va prêcher, il y aura un impact, frères et sœurs, il, il y aura la vie qui va émaner de, de, de, de la parole que nous allons prêcher, frères et sœurs, parce qu'il y a la vie, frères et sœurs, qui est derrière, mes amis, la vie Alléluia. Être chrétien c'est la vie, vous voyez frères, c'est pas de prêcher, de prêcher, de prêcher, etc. C'est la vie, mes amis. Vous Comprenez frère et soeur Un chrétien va pas inciter d'autres à mentir, frère et soeur à faire des fausses déclarations, mes amis, et se dire chrétien. C'est pas ça le chrétien, mes amis. Tu peux pas pousser un chrétien peut pas pousser un autre chrétien à faire des fausses frères et sœurs déclarations, mes amis, vous voyez, et aller prêcher la Bible, la Bible. Voyez, ce n'est pas ça de chrétien. Voyez, frères et sœurs, on a une écho de Nazareth, mes amis. Un chrétien doit pousser l'autre à faire, à vivre dans la justice. Un chrétien, un chrétien doit pousser ses frères et sœurs, comment dire, à pratiquer la parole, mes amis. Quelqu'un qui t'incite à mentir, mes amis, qui t'incite à faire des fausses déclarations, je te dis la vérité, il faut fuir cette personne, ce n'est pas un chrétien, ça. Vous comprenez Alléluia, frères et sœurs. Vous comprenez un chrétien qui te pousse à faire des fausses déclarations, à faire des magouilles, mes amis, ce n'est pas un chrétien, c'est un faux chrétien. Plus, on a parlé l'autre fois de faux chrétien, vrai chrétien. Vous voyez, frère et soeur Donc, voilà, mes amis, frères et soeur, il faut te réveiller, frère et soeur. Ne te laisse pas embrigader dans des, dans des choses comme ça, oui, euh, des fausses déclarations, des magouilles, tout ça. Mon ami, si un prédicateur te fait faire des magouilles, frère et soeur, des fausses déclarations, mon ami, ce n'est pas la Bible, c'est la Bible qui prime, ce n'est pas la parole... De, de, comment dire, de ce frère qui va primer, vous voyez C'est l'évangile qui prime, mes amis. Et c'est là où le Seigneur veut nous amener, frères et sœurs, c'est de faire primer sa parole dans nos vies. Sa parole qui doit primer dans nos cœurs, mes amis. Et non nous, nous, nous, les, les dires des uns et des autres qui n'est pas fondé sur la parole. Tout ce qui n'est pas fondé sur la parole, il faut que tu le rejettes, frères et sœurs. Tu comprends Il faut que tu le rejettes, frères et sœurs, parce que, ben, le Seigneur va te juger, toi, par rapport aux actes que tu as posés. Tu comprends? Alléluia. Et au verset 5, 1 Samuel, toujours. 1 Samuel 8, verset 5. Il lui dit, voici, tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant, établis sur nous un roi. Pour nous juger comme, les comme toutes les nations. Donc en fait, voilà, mes amis. Frère et c'est. C'est. C'est compliqué hein, ce qu'on dit là. Donc, Israël la demande à, à comment dire, à, il Idia Samuel, en, en gros, d'établir sur nous un roi pour juger comme toutes les nations. Frères et sœurs, c'est grave ce qu'on nous disons là. En fait, c'est l'image aujourd'hui de notre chrétienté, mes amis frères et sœurs, qui ressemble comment dire au monde. Voyez, un système, le système pyramidal. Aujourd'hui, notre, notre chrétienté, frères et sœurs, comment dire a été et aujourd'hui mise en place comme le monde. Vous voyez, les chrétiens ont voulu que, euh, que euh, l'œuvre chrétien fonctionne comme le monde. C'est exactement ce que nous disons là. C'est la même chose, mes amis. Établis sur nous un roi. Donc, beaucoup de chrétiens demandent à ce que des rois, à ce que des, des, des, des, des comment dire des rois soient établis sur eux, que des dirigeants soient établis sur eux. Vous voyez, vous voyez, frères et sœurs, qui vont lire la Bible pour eux, qui vont leur dire comment faire l'œuvre du Seigneur, qui vont leur dire comment prêcher, qui vont leur dire euh, euh, comment dire. Euh, euh, en fait, ils vont les tenir, comment dire, à la laisse, toute leur, pendant toute leur marche chrétienne, mes amis. Oh Seigneur Papa. Voilà dans quoi aujourd'hui notre chrétienté est tombée mes amis. Des chrétiens ont décidé, ont laissé, ont désiré, ont, voilà. Que des rois règnent sur eux Que des pasteurs règnent sur eux Que des dirigeants règnent sur leur vie Mes amis Oui frères et sœurs, Bâtissant les mêmes œuvres que le monde Un système pyramidal Et on le voit aujourd'hui clairement dans notre chrétienté euh, Comment dire euh, Le système pyramidal On voit l'homme au dessus Et le peuple qui est en dessous Le peuple qui est comme amnésique Le peuple qui, est comme, qui est comme sans parole Le peuple qui est comme Comment dire, qui a été. Euh, le, euh, en fait, on, il y a comme un. Comment s'appelle ça là Comme un lavage de cerveau, mes amis, qui a été donné au peuple. Et le peuple ne sait plus qu'il est sauvé par Jésus-Christ. Il ne sait plus que Jésus l'appelle aussi à aller dans, dans les nations. Comme il est écrit dans Matthieu 28, le Seigneur dit quoi euh, Allez et faites des nations des disciples. Les chrétiens oubli, ont oublié leur mission première, frères et sœurs, à savoir. De faire des nations, des disciples les Beaucoup de chrétiens, je ne dis pas tous Mais beaucoup de chrétiens ont, ne, ne connaissent pas la mission pour laquelle Ils ont été appelés par le Seigneur Ils pensent qu'ils ont été appelés pour Suivre, suivre, suivre, suivre les églises Suivre tout ce qui est dit dans les églises Et, et ne pas répondre eux-mêmes à l'appel à la voix du Seigneur On va lire tout à l'heure euh, tout ça Par rapport à la voix, c'est important Vous et voyez frère et sœurs, Vous voyez frère et soeur c'est grave hein un système pyramidal on voit le, la pyramide dans le monde, on le voit il y a l'homme au dessus et le peuple en dessous vous voyez frère et soeur et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans, dans, dans, dans les églises l'homme le, est au dessus ou la femme, parce qu'il y a des femmes aussi pasteurs aujourd'hui frère et soeur qui imposent les mains aux hommes tout ça donc on voit au dessus l'homme ou une femme et tout le peuple qui est là qui qui, qui voilà, qui ne savent pas à quoi le Seigneur les appelle qui ne se responsabilisent pas qui, qui voilà, ils veulent qu'on prie pour eux voilà, ils sont malades, ils qu il veulent que quelqu'un prie pour eux ils, ils mettent leur confiance sur les dirigeants Ils mettent leur confiance sur les, les, les, les, les, voilà, les, ceux qui dirigent l'église Mais eux-mêmes ont oublié qu'ils qu ont reçu le, le Saint-Esprit Qu'ils sont aussi prêtres Qu'ils sont aussi amenés à, à faire le service, à servir le Seigneur Ils sont, frères et sœurs, devenus esclaves, mes amis Frères et sœurs Et, et comment dire, et, et, et, comment dire et, et ne suivent pas le Seigneur ils pensent suivre le Seigneur, mais en vérité, ils suivent, comment dire, le système humain, ils suivent la religion, ils suivent, euh, frères et sœurs, euh, tout, mais sauf la parole, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, ils ne peuvent pas défendre la parole, Vous voyez, frères et sœurs. Un chrétien doit défendre l'évangile du Seigneur, doit être capable de défendre la parole de Jésus-Christ, mes amis. Voilà le chrétien véritable. Vous voyez, frères et sœurs La parole n'a pas été donnée pour un groupe spécifique, à une élite spécifique. La parole nous a été donnée pour que nous puissions aussi la connaître, mes amis, et la défendre. Vous voyez, frères et sœurs Pour ne pas être trompés. Vous voyez Donc, on voit par là qu'Israël a demandé qu'un roi règne sur eux, mes amis. Qui règne sur toi, mon frère ma sœur Toi, qui entends ce message Qui règne sur ta vie Réellement mes amis, pose-toi la question, réponds dans ton cœur. Qui règne sur ta vie Moi, tes parents, l'homme, qui je, je refuse de régner sur toi déjà, premièrement, non yeshua. Ne dis pas que oui, c'est. Je suis les enseignements que le frère Hervé Cabrera donne. C'est lui qui. celui mon berger. C'est lui. Mon ami, je ne suis pas ton berger. Oui frère et soeur. Ok, ça peut édifier. Le Seigneur peut donner des messages pour édifier. Mais sache que je ne suis pas ton berger En fait ce que tu entends là C'est pour que tu puisses aller vers Jésus mes amis Vrai frère et sœurs, Aller vers le Seigneur Je bénis le Seigneur Je veux aussi témoigner aussi De, de ce que le Seigneur euh, euh, fait aussi frère et sœur Qui est encourageant Et voilà pourquoi il est important D'écouter la voix du Seigneur Et on va prendre tout à l'heure le passage Par rapport à Élie et Samuel Et on voit par là que c'est important D'écouter la voix du Seigneur parce qu'il a une mission à accomplir avec toi, ma soeur, mon frère. Vous voyez Et euh, depuis que nous allons en mission aux Antilles, vous avez pu voir sur nos réseaux, euh, voilà, depuis euh, 2019, que nous, le Seigneur nous emmène à aller euh, en mission de chez nous, hein. là, nous. Là, nous avons grandi en Guadeloupe, enfin dans les îles, hein, voilà, en Antinique, les Antilles. Et euh, donc, depuis que le Seigneur permet qu'on aille là-bas, il s'est passé des choses terribles, frères et sœurs. Au niveau dans, dans, dans, dans, dans le cœur de beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont levés pour travailler frères et sœurs et c'est ça que c'est ça qui nous encourage quand on voit radio de Jésus Christ euh, euh, Unité Caraïbe CGM, voilà nos, et, nos frères et sœurs nos, nos qui se lèvent on s'est rendu compte que quand on est parti en mission là-bas frères et sœurs nos frères et sœurs étaient là voilà ils étaient dans, dans, dans les programmes que, que, que le Seigneur nous a, nous, a, nous a demandé de faire et les frères et sœurs pensaient que c'était nous qui allons venir apporter euh, la parole frères on les a fait, on les a, mis, on les a dit non non vous aussi vous devez travailler vous aussi vous devez prêcher vous aussi vous devez chanter frères et sœurs ils étaient choqués et depuis frère, euh, en fait le Seigneur nous a permis quoi, de faire ça pourquoi pour qu'ils réalisent qu'ils sont aussi appelés alléluia qu'ils ont aussi reçu des talents et des dons qui vont édifier le peuple qui vont édifier frères et sœurs qui vont nous édifier parce que nous aussi on a besoin d'édifier Ok, nous avons en mission pour faire son œuvre, mais en retour aussi, on a, on a besoin aussi d'être édifiés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à chanter, prêcher, frères et sœurs, et depuis, là, frères et sœurs, ben là, ils se, lèvent, se sont levés depuis, et ils vont en mission sur les îles. Là, dernièrement, il y avait une mission, hein, dernièrement, nos sœurs se lèvent, même des sœurs qui se lèvent pour leur mission sur les îles, qui se lèvent pour l'évangéliser, qui se lèvent pour travailler. Quand je vois frères frère et sœurs, mais l'équipe de unité caraïbe, voilà, qui, qui se lève pour travailler, faire l'œuvre du Seigneur, frères sont, en fait, ils font les choses en consultant le Saint-Esprit, en consultant le Seigneur. Et ils ne s'appuient il pas sur nous. Et c'est ce qui est magnifique. Et c'est ce que le Seigneur veut, c'est qu'il veut que les chrétiens se responsabilisent, mes amis. Mes frères et sœurs. Voilà pourquoi si quelqu'un veut, comment dire, que, que, que tu sois établi sur elle ou établi sur lui, nous, qu'est-ce que nous, nous, nous devons faire nous devons l'amener à se responsabiliser À qu'il qu comprenne qui, que, que Jésus est là pour lui Que Jésus doit régner sur lui Que Jésus est plus grand que nous Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait que, il faut que je diminue et qu'il croisse Alléluia Dans la de, Devant nos frères et sœurs, dans nos réunions, toutes tous ces choses Nous devons diminuer et que le Seigneur croisse Même si on est établi pour faire telle ou telle œuvre on doit diminuer et que nos frères et sœurs voient Jésus Pour qu'ils réalisent aussi qu'ils doivent aller vers Jésus, mes amis Vous voyez, frères et sœurs On doit refuser d'être un roi pour nos frères et sœurs Refuser que, que nous soyons des rois, frères et sœurs, pour nos frères et sœurs Mais qu'ils réalisent que nous sommes leurs frères Que nous sommes faits de dos, et, de chair et d'os comme eux Vous voyez, frères et sœurs Alléluia Et c'est ce qui va encourager les chrétiens à, à, comment dire, à se responsabiliser voyez Nous ne devons pas, comment dire euh, En fait, il ne faut pas que, le, que le, le chrétien Pense que il faut que nous soyons là pour lui Matin, midi et soir Matin, midi soir Matin, midi soir Il faut qu'il sache que lui aussi Il doit aller vers Jésus Et malheureusement dans notre génération Dans notre chrétienté Ce qui se passe c'est que ben, les, Beaucoup de chrétiens ont, ont, comment dire, ont voulu Voilà, un roi Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup sont dépouillés Beaucoup ne savent même pas à quoi ils sont appelés. Frères et sœurs, vous comprenez Et c'est... Frères et sœurs, frère beaucoup de chrétiens ne savent pas à quoi ils sont appelés. Ils ne savent pas à quoi le Seigneur les appelle depuis des années. Des années, frères et sœurs, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Pourquoi Parce que ben, beaucoup de chrétiens ont, ont, ont laissé les rois régner sur eux, mes amis. Voyez ont laissé les rois régner sur leur vie. Et ils n'ont ils pas pu répondre à l'appel du Seigneur Répondre à la voix du Seigneur Ils ne savent plus quoi ils savent, En fait, ils ont, la voix du Seigneur pour eux est étranger Voilà pourquoi ils vont parler que de leur pasteur Ils vont parler que de leur église Ils vont parler que de leur siège d'église Ils vont parler qu'il faut donner l'argent Ils vont parler que de ces choses, frères et sœurs Voyez mes amis Très peu de chrétiens glorifient Jésus Très peu de chrétiens glorifient le roi des rois, mes amis ils, sont, ils ne sont pas responsables. Vous voyez, frères et sœurs? Beaucoup de chrétiens n'ont jamais prié pour même chasser un démon. Alors que le Seigneur dit, voici les miracles accompagnés ceux qui ont cru. Vous voyez? C'est devenu comme un conte de fées, la parole, alors qu'elle doit être vécue. Elle doit être vécue, pour, euh, comment dire, en, euh, par, par nous, enfants du Seigneur. Vous voyez, mes amis? Vous voyez? On ne t'a jamais dit que toi, tu peux prier pour les malades. On ne t'a jamais dit que toi tu peux prêcher dans ton mariage On ne t'a jamais dit que tu peux prier pour ta famille On ne t'a jamais dit que tu, toi aussi tu peux, comment dire, évangéliser Tu vois, tu as été, beaucoup de chrétiens ont été frères et sœurs Muselés mes amis, muselés Et, ont, et ont perdu la voix, ils n'ont plus de voix Ils n'ont plus de voix Vous voyez frères et sœurs, ils n'ont plus de voix mes amis Vous voyez frères et sœurs Comment se fait il que ça fait 15 ans que tu es converti, tu n'as jamais prié, mais ne cesse pour chasser, euh, comment dire, chasse un démon. es devenu rare, mes amis, de voir ces choses. Rare de voir des, euh, de, comment dire, des, des chrétiens se lever, prier, des chrétiens sortir, évangéliser. Et, et, euh, et ne me dites pas que je vous dis qu'il qu fallait forcément crier comme nous on peut faire. Mais un chrétien qui sort et qui va avoir euh, au moins 40 personnes en une journée, il, est, il leur parle le, le, voilà, du Seigneur, tout ça, même un à un, ou je ne sais pas comment le Seigneur va conduire, comme nous on fait aussi, ça on le fait aussi. Dans la rue, des fois on arrête des gens, on leur parle. Vous voyez, des fois on met des vidéos, on crie, etc. Même, même des fois, vous voyez, on peut parler aussi à des gens. Mais dans la vie de tous les jours, on peut arrêter quelqu'un, on peut lui parler. Le feu descend, descend et on bombarde la parole. Vous voyez frères et sœurs Tous les moyens sont bons pour évangéliser. Tous les moyens que le Seigneur va nous donner, voilà, sont bons pour évangéliser voyez, oui, frère et soeur Donc toi, chrétien, ma, ma soeur, en fait, on n'est pas à l'époque de, de Moïse où il faut qu'un un roi règne sur nous. Un, un roi règne sur toi. Tu comprends, frère et soeur C'est le Seigneur qui doit régner sur nos vies, mes amis. Vous voyez, frère et soeur Voilà pourquoi aujourd'hui, les chrétiens passent plus de temps dans l'Église qu'ils sont chez eux, qu'ils sont avec le Seigneur, qu'ils sont dans les rues évangélisées. Ils passent plus de temps... Chaque année, ça fait 10 ans, tu es dans la même chaise, la même église, le même endroit. Frère et sœur, tu n'as jamais, comment dire, été en mission. Tu comprends, frère et sœur Il faut qu'on t'envoie en mission. Et il y a des chrétiens, ils attendent qu'on leur dise quoi faire qu'ils attendent qu'on leur dise où aller prier qu'on leur dise, oh, il faut aller en mission ici qu'on leur dit, mon ami, qu'est-ce que le Seigneur te dit personnellement, mes amis, là, dans ton cœur Parce que tu es sa brebis. Et il veut t'envoyer quelque part Il veut te parler, il a une mission pour toi Mais qu'est-ce que tu fais depuis toutes ces années mon frère ma soeur Vous me direz oui mais il ne faut pas courir après Il euh, faut laisser le temps au Seigneur Frère ça fait 20 ans que tu es converti 20 ans que tu es converti mon, mon frère ma soeur même, même au bout de 3 ans Tu dois savoir déjà Je, je suis désolé Quand on se convertit tu, En fait le Seigneur il, je suis, il parle à, son, à ses enfants Moi je me rappelle ça fait 12 ans Je me suis converti par la grâce du Seigneur Dès le frère, dès les premiers mois, c'était déjà compliqué, frère. Il commençait déjà à me secouer, tout ça, à me parler sanctification, la parole, la vérité, tout ça. Frère, en fait, c'est, en fait, c'est, en fait, sa parole nous enracine. Vous comprenez, frère et sœurs Sa parole nous enracine dans la vérité. Sa parole nous fait grandir. Et en fait, quand tu es attaché au Seigneur, tu vas répondre à son appel. Tu vas répondre à sa mission. Tu vas faire ce qu'il va te demander parce que tu es attaché à lui. Parce que tu le laisses dominer sur ta vie. Parce que tu es amoureuse de lui. Tu es amoureux de lui. Donc tu vas écouter sa voix, mes amis. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut dans cette génération. Il veut que son peuple écoute sa voix. Parce que le chant est grand frère et sœurs. mais beaucoup de chrétiens veulent que des hommes règnent sur eux. Que des rois règnent sur eux. Mes amis, on doit sortir de ce fonctionnement, mes amis. Et revenir à, à Comment dire, à l'évangile Que Pierre, que Paul, que Jacques L'évangile véritable mes amis Alléluia, frères et sœurs Alléluia Qu'est-ce qu'il te dit Tu dois te responsabiliser Frères et sœurs, chrétiens Tu dois te responsabiliser Tu dois être un chrétien responsable Ce n'est pas à nous de prier pour toi Oui, on doit prier les uns pour les autres, il n'y a pas de problème Mais tu dois prier aussi Tu dois aussi, comment dire, comment dire te sanctifier te mettre à part pour le Seigneur tu, tu comprends Si le Seigneur te dit de faire ça, il ben, faut le faire Ne fais pas autre chose que le Seigneur te dit de faire Parce que tu auras des comptes à rendre au Seigneur mes amis Tu comprends frère et sœur Alléluia Waouh Ne laisse personne régner sur toi Tu comprends Aucun homme, aucun pasteur, aucune église Personne ne doit régner sur ta vie Vous voyez frère et sœur C'est Jésus Yeshua de Nazareth qui doit régner sur ta vie mon ami Jésus Et s'il règne sur ta vie frère et soeur Je te dis la vérité Il y aura un impact terrible dans ta famille Un impact terrible dans, dans, dans, dans, dans, dans, autour de toi Un impact terrible Mais si tu ne laisses pas le Seigneur régner sur toi mon ami Je te dis la vérité Tu vas mener une vie chrétienne fade Qu'est-ce que tu as vécu avec le Seigneur Posons-nous la question Qu'avons-nous vécu avec le Seigneur mes amis Personnellement Ne dis pas, ne témoigne pas pour moi Oh, parce qu'il y des chrétiens Ils parlent des témoignages des autres Oh tel frère, oh telle soeur a vécu ça Mais toi tu as vécu quoi toi Qu'est-ce que tu as vécu Frère et sœur Il est temps qu'on se pose des bonnes questions Tu es chrétien mais est-ce que tu vis ce qui est écrit Qu'as-tu vécu avec Jésus Qu'as-tu vécu avec la parole du Seigneur Qu'as-tu vécu avec le roi des rois Frères et sœurs Alléluia Vous voyez Parce que quel témoignage Vas-tu donner aux païens Aux inconvertis Qu'est-ce que tu leur diras de Jésus Viens dans mon église, viens voir mon pasteur Viens, il y a un programme C'est ça que tu vas prêcher mes amis Vous ne voyez pas comment il y a un problème frères et sœurs? Tellement que des chrétiens euh, Comment dire euh, euh, comment dire, Que des rois règnent sur les chrétiens Et eh bien eux-mêmes Le seul message qu'ils vont annoncer aux, aux inconvertis mon église est dans telle adresse Mon église se trouve ici Frère, et on met en place des systèmes Et des systèmes, des systèmes, des systèmes Qui n'en finissent pas dimanche après dimanche Et j'ai béni le frère que y a une vidéo qu'on a partagée d'un frère là Qui prêchait exactement euh, ça, ça nous a tellement encouragé frère, ça On s'est dit, mais euh, c'est la parole du Seigneur Donc des, beaucoup de chrétiens sont en train de réaliser Que le fonctionnement des églises Le fonctionnement de la, de, selon comment euh, qu'on qu voit aujourd'hui de, de, de, de la chrétienté mais en fait, ça devient ennuyant Il n'y a pas Jésus Mes amis Dimanche après dimanche, c'est les mêmes programmes Dimanche après dimanche, c'est mêmes, les mêmes prédications Dimanche après dimanche, on sait qu'il va prêcher On sait va. Mon ami, toi tu es assis, tu n'as jamais prêché Ça fait trois ans que tu es assise Tu n'as as jamais prêché la parole Tu reçois, tu reçois, tu reçois, tu reçois Voilà comment beaucoup de chrétiens, excusez-moi ont été attachés frères et sœurs et ont comment dire et ont laissé les rois régner sur eux mes amis quand je dis les rois c'est les hommes les dirigeants tout ça les anciens tout ça qui règnent sur les chrétiens ouais frères et sœurs il y a des chrétiens le Seigneur dit toi tu dois partir dans tel pays vivre faire mon œuvre là bas et qu'est-ce qui se passer des chrétiens ils vont, dire, ils vont demander l'approbation de leurs dirigeants pour savoir Est-ce qu'ils doivent partir là-bas mes amis je vous, je vous dis la vérité mais c'est grave Et le dirigeant va te dire Non c'est pas le temps Il va se passer quoi Et eh bien tu vas rester à soi, Mes amis Et tu, tu vas pas répondre à l'appel du Seigneur mes amis Mais tu auras des comptes à renager Oui à Yeshua mes amis Je vous dis c'est grave On va prendre verset 6 Aux yeux Alors on va, prendre, on va continuer verset 6 Aux yeux de Samuel c'était une mauvaise chose Qu'ils aient dit établi sur nous un roi vous voyez frères et sœurs, donc c'était une mauvaise chose que le peuple demande à ce qu'un roi se règne sur eux Donc frères et sœurs, si tu laisses un roi régner sur toi, un homme, un dirigeant régner sur ta vie Frères et sœurs, bon, en fait c'est une mauvaise chose mes amis Tu passes à côté de la volonté du Seigneur, tu passeras à côté de la volonté du Seigneur pour ta vie Et tu vas perdre des années, des années et des années Tu comprends frères et sœurs il y a au moins des vingtaines d'âmes, des trentaines d'âmes, des cinquantaines d'âmes, des centaines d'âmes, au moins des milliers d'âmes que le Seigneur, comment dire, à travers l'œuvre qu'il fera à travers toi, à travers l'appel qu'il a mis sur ta vie, eh ben des âmes doivent rentrer au paradis. Mais tu as perdu 5 ans, 10 ans, mes frères. Où sont tous ces âmes que le Seigneur a. Où sont tous ces âmes? Ils sont où tous ces âmes-là, mes amis? Parce que le chrétien, s'il ne réalise pas qu'il doit se responsabiliser, quand je dis responsabiliser, à savoir suivre le Seigneur, vous comprenez? Vous voyez? Le Seigneur, tu vois, parce que suivre le Seigneur ne, ne, ne fait pas de toi quelqu'un qui est respectueux, quelqu'un qui est rebelle, quelqu'un qui n'aime pas. En fait, suivre le Seigneur, mes amis, c'est ce qu'on doit tous faire, mes amis. Si on, te, on veut te sortir de cela, frères et sœurs, c'est qu'on veut régner sur toi, mon ami. C'est un message pour l'Église. De la part de Yeshua de Nazareth, mes amis. Il dit, mes me euh, comment dire, entendent ma voix et ils me suivent. C'est l'heure de suivre Jésus. Ce n'est pas l'heure de suivre un roi. Ce n'est pas l'heure de me suivre, nous, qui prêchons. Mais en fait, ce message, c'est pour te pousser à suivre le Seigneur et à répondre à son appel parce qu'il a une œuvre à faire, à faire avec toi. Tu comprends, frère, je ne sais pas ce qu'il te dira de faire, mais il va t'appeler, il t'appelle à faire son œuvre. Il t'appelle à, à, à travailler pour son royaume, mes amis. Alléluia. Waouh. Que vas-tu dire au Seigneur Seigneur, ben en fait, Seigneur, euh, tu sais... Euh, Beaucoup vont dire, Je vous dis, hein, le jour du jugement, mes amis Beaucoup vont dire au Seigneur Seigneur, tu sais, tu sais, tu, vous serez seul hein? Je ne serai pas là pour toi Ni ton dirigeant, ni ton église Tu seras seul avec le Seigneur pour rendre des comptes Que vas-tu dire au Seigneur Seigneur, tu sais, en fait, il te dira Non, ne me dis pas, tu sais ma parole, ma parole est venue vers toi Voilà pourquoi beaucoup sont rebelles Envers le Seigneur, beaucoup sont rebelles, mes amis Beaucoup sont rebelles à Jésus comme le jeune prophète qui a désobéi au Seigneur, beaucoup sont dans la rébellion envers Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Beaucoup sont rebelles envers le Seigneur. Et l'autre fois, je partage, là, une soeur me partageait un passage. Elle me dit, par rapport au partage sur la rébellion, ça l'a édifié. mais elle me disait en fait, mais en fait, mais, euh, Corée, tout ça, mais c'était la, Corée, en fait, Corée a convoité. Il convoitait la place de Aaron il voulait quelque... En fait, il voulait ça Vous voyez, frères et sœurs Et c'est ça aussi la rébellion C'est de convoiter, mes amis Convoiter le, le, comment dire, les grâces, les talents des uns et des autres Ça, c'est la, la rébellion contre le Seigneur Vous voyez, frères et sœurs Parce que le Seigneur va donner telle grâce, tel talent à l'autre On va convoiter ça, on va vouloir ça, mes amis Mais ça, c'est la rébellion la, convoi... la rébellion par la convoitise Comme le diable au ciel ça c'est la rébellion La convoitise la, la, la, la, la, euh, la rébellion par la convoitise Vous voyez frère et sœurs Parce qu'on veut le talent du frère De la sœur, on veut chanter comme elle On veut ça, et, on veut ça. et comme on n'a pas ça On va tout faire en fait pour le, pour le détruire Tout faire pour la casser Tout faire pour la, la, la condamner la, la, Comment dire, euh, comment dire la, la, la, la détruire Vous comprenez frère et sœurs Mes amis c'est grave Mes amis Au verset 6 il dit aux yeux de Samuel, c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit sur nous un roi frère, je suis dans, on est dans un temps les chrétiens cherchent des rois pour régner sur eux, frère, quand je vois quelqu'un qui veut à tout prix que je règne sur lui, ou sur elle ben frère, il voit qu'il n'y a rien c'est comme ça. on reçoit des, des mails, les gens veulent aller travailler avec nous, frère, on n'est pas là pour travailler avec vous excusez-moi, mais on est là pour travailler avec le royaume toi, travaille tra avec le royaume nous ne sommes pas là pour collaborer il y a des gens qui envoient des mails pour collaborer. Vous venez, venez. Oui, on peut travailler ensemble, tout ça. J'aimerais bien faire partie de vos ministères. Frères, frères, frères, frères, frères et sœurs, mes amis. Vous ne voyez pas pourquoi on n'a pas répondu à tout ça On n'est pas là pour collaborer. Je ne suis pas une église. Une... Frère, nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Alléluia. Vous comprenez, frères et sœurs Le Seigneur nous amène, nous appelle, frères, à aller crier, à aller annoncer la parole, frères et sœurs, baptiser les âmes et comment dire, les enseigner aussi la parole et les laisser comme les nuques éthiopiens. On ne va pas leur dire, venez dans notre église. Frère, s'il fallait bâtir une église, frère, on l'aurait fait. Mais comme c'est parce qu'il nous. En fait, c'est même pas ce qu'il nous demande de faire, déjà, dans la parole. Déjà, oui, il peut, il peut nous demander, il peut implanter des églises, il n'y a pas de souci, le Seigneur. Mais quand je dis ça, c'est que si on voulait, on pouvait bâtir une méga, une méga église. <rire> L'église de VDN. Frère, on aurait pu faire ça. Si on était dans la chair, si on voulait vraiment faire les choses de nous-mêmes, tout ça, etc. Euh, selon le monde aussi Selon les églises que nous voyons aujourd'hui On aurait pu bâtir une méga église Avec tout le monde dedans On aurait pu faire ça Église, EVDN frères et sœurs Vous voyez même nous C'est pas tout le temps fait des programmes On a une vie de famille on a... En fait c'est ça que j'aime avec le Seigneur frère C'est la spontanéité C'est magnifique frères et sœurs S'il faut aller voir des âmes On va aller voir, on va aller voir des âmes S'il faut faire un programme On fera un programme Vous voyez pour l'instant a... Il n'y a pas de programme pour l'instant Chacun doit être dans sa relation avec le Seigneur Vous comprenez Et le fait de, de faire ça Et ben, ça pousse chacun à, à chercher le Seigneur Et qu'on se revoit Vous ne voyez pas comment c'est magnifique Le feu, la gloire du Seigneur Sa présence C'est glorieux mes amis Oui frère et sœurs Alléluia C'est glorieux Oui frère et sœurs Et c'est ce qui évoque le Seigneur Donc il y a un temps pour être avec le Seigneur Un temps pour euh, euh, comment dire faire l'œuvre, un temps pour la famille, un temps pour bâtir sa vie parce qu'il faut aussi travailler Travailler, et je parle de ça qu'un frère, le fait de travailler, de bâtir sa vie, de, de bâtir une œuvre, d'entreprendre, de, de bâtir son entreprise, en fait c'est un témoignage aussi pour les inconvertis. Parce que les gens nous voient crier, tout ça, ils peuvent penser qu'on est des cassos, des malades, des gens qui n'ont pas d'intelligence, des gens qui sont fous. Et quand ils voient le témoignage aussi par rapport à, à, à, à la société, ils voient qu'on a intégré dans la société, on en travaille, on a des, des, des, des, des entreprises, on bosse tout ça, mais en fait, il, ça, en fait ça secoue. Et c'est ce que me disait un frère l'autre fois parce qu'il crie partout comme ça. Et, euh, et la, euh, la directrice de ces, enfin la directrice ou la maîtresse, la directrice voilà, la, la, la, la directrice le voit crier dans les marchés, et la directrice voit que. Et est la, la maîtresse et la directrice voit qu'il a un, un emploi stable tout ça, sa femme fonctionnait, son fonctionnaire tout ça, et en fait il, en fait ça, ça secoue vous voyez frère et soeur, voilà pourquoi Paul travaillait de ses mains, il faisait les tendres Yeshua était charpentier, lui qui était médecin, en fait, les, en fait frère je vous dis, ça. en fait c'est magnifique mes amis parce que être chrétien frère et soeur, c'est pas de, je une parenthèse ce n'est pas de vouloir à tout prix devenir prophète pasteur, apôtre. Docteur, gérer une église, gérer, prêcher, faire des chaînes de télé, gérer. C'est pas ça être chrétien, mes amis. Vous comprenez? Parce qu'on peut faire tout ça, frère, et avoir un mauvais témoignage devant les en, en convertis, mais ils vont pas ils vont dire, c'est ça Jésus? Mais c'est des voleurs d'argent, ils veulent voler l'argent des gens. Ils vont nous prendre exactement comme les, les églises qu'on voit aujourd'hui, mes amis, où ça dépouille les gens, où ça parle que d'argent, où ça. C'est compliqué! Donc, on a, on doit, il doit y avoir une différence. Et le Seigneur dit dans, dans la fin des temps il fera la différence, frères et sœurs, entre ceux qui le servent. Et ceux qui ne le servent pas, la différence. Et nous sommes dans ce temps où il y a une différence, frères et sœurs, de langage, une différence d'action, dans l'action, une différence dans l'adoration, une différence dans le fonctionnement, une différence parce que l'esprit du Seigneur est en train de se mouvoir. L'esprit du Seigneur est en train de parler à son Église. Il est en train de, de comment dire, de ramener son peuple au premier amour, au à l'Évangile véritable, l'Évangile de Jésus Christ de Nazareth, mes amis. Alléluia, frères et sœurs. Waouh wow. Vous voyez, frères et sœurs, je ne dis pas que ceux qui ne travaillent pas, attention, vous êtes de mauvais exemples. Ce n'est pas ce que je dis. Vous comprenez, frère et sœurs Mais c'est pour vous nous faire comprendre par là qu'être chrétien, ce n'est pas, oui, euh, ne pas travailler. Euh, ce n'est pas ça être chrétien, hein. attention, mes amis. Vous hein. voyez, frères et sœurs Parce qu'il y en a, ils ne veulent pas travailler, ils sont, ils sont là, ils veulent faire le, le, prêcher, prêcher, ils veulent prêcher, ils veulent aller créer des chaînes, tout ça, prêcher, alors que... <rire> Ils ont des mauvais témoignages au travail, mes amis. Des mauvais témoignages au travail. Vous voyez, frères et sœurs? Mauvais témoignages, mes amis, au travail. Vous voyez, frères et sœurs? C'est grave, ça, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? C'est ça, chrétien. C'est aussi entreprendre. C'est aussi bâtir sa vie. Vous comprenez, frères et sœurs? Faire des formations, avoir un travail, avoir un métier. C'est ça, chrétien, avoir des vi une vision. Il y a des chrétiens qui n'ont aucune vision. Leur vision, c'est aller à l'église tous les jours, mes amis. Voilà leur vision. Leur vision, c'est d'être assis à l'église tous les samedis, tous les dimanches, tous les mercredis, tous les lundis, tous les mercredis Participer à tous les réunions d'église, mes amis Vous voyez, frères et sœurs Et leur vie personnelle, aucun témoignage Quand les, la, leur, leur famille les voit, dix ans plus tard, toujours pas de travail Toujours pas de mariage, toujours pas de projet, toujours pas de vision On, Ils sont où Dans l'église Vous voyez, frères et sœurs en fait, je, je me rends compte que c'est n'est pas ce que la Bible nous enseigne, mes amis. Vous voyez, frère et soeur, la Bible parle de communion. Vous me dites, oui, mais il ne faut pas vous de son assemblée. Ce n'est pas ce que je dis, en fait. Tout, tout chrétien, on a, on a tous une communion, frère et soeur. C'est biblique. Vous voyez, frère et soeur. Mais le rôle, l'ordre a été renversé, comme j'avais pu prêcher un, un jour. Vous voyez, frère et soeur. L'ordre a été renversé et on doit revenir dans l'ordre véritable. Alléluia, frère et soeur. Le Seigneur, la famille et Comment dire, l'église, la mission, tout ce qu'on veut, vient par la suite. Parce que le Seigneur veut que nous soyons à ses pieds d'abord, mes amis. Comme Marie. Beaucoup de chrétiens sont ici et là, ça court partout, frère. Mon ami, ce n'est pas un chrétien. Vous frère et soeur. Être chrétien, c'est écouter Jésus. Et de faire tout ce que Jésus te demande de faire. Il y en a Comme Jésus leur demande de faire quelque chose, frère et soeur, d'accomplir une œuvre pour son royaume, de faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire on va, on va le prendre tout à l'heure. Bon, on va le prendre maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire On va prendre un Samuel 1. Un Samuel 1. Or, le jeune garçon Samuel servait Yahweh en présence d'Elie. La parole de Yahweh était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Il arriva en ce temps-là, en ce temps, temps qu'Elie était couché à sa place, ses yeux commençaient à, se, à se ternir Il ne pouvait plus voir. Et avant que les lampes d'Elohim soient éteintes, Samuel était aussi couché dans le temple de Yahweh où était l'arche d'Elohim. Il courut vers Élie et lui dit Me voici car tu m'as appelé. Mais Élie dit Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et il s'en alla se coucher. Yahweh appela encore Samuel. Vous voyez Donc, le premier appel que le Seigneur lui donne, qu'est-ce qu'il fait Premier réflexe il court vers l'homme. Vous voyez, frère et sœur Comme un jour, un frère, vous devez créer une chaîne de télé il m'avait voilà, appelé à l'époque pour faire une fusion. Il voulait fusionner sa chaîne avec, avec notre chaîne de VDN. Frère, j'ai dit au frère, non, mon frère, ce n'est pas, pas ça. Tu dois faire le, ce que le Seigneur te, te demande de faire, mes amis là. Puis je, je l'ai encouragé, fais ce que le Seigneur te demande de faire, etc. Et euh, parce que si je voulais, euh, euh, comment dire, m'accaparer ou contrôler ou je ne sais pas quoi, j'aurais dit, ah oh oui, non, non, viens, en fait. En fait, ce n'est pas comme ça, en fait. Non, y a pas, en fait, nous chrétiens, Seigneur, je te bénis, papa, nous ne devons pas fusionner ensemble nos œuvres, fusionner ensemble nos appels, nos visions, fusionner ensemble. Et tout faire pareil, frère, chaque chrétien doit travailler comme le Seigneur nous demande de travailler. Vous voyez, frère et soeur, ne, fusionne pas. ne viens pas vouloir fusionner avec, avec nous. Frère, ce n'est pas ce que la Bible nous demande, frère. Chacun doit aller travailler dans le champ qu'il a reçu. Tu comprends, frère et soeur Et, et on peut glorifier le Seigneur, voilà ce qu'il fait, il n'y a pas de problème. On peut s'encourager et glorifier. Mais ne viens pas faire, vouloir faire comme moi. Tu comprends, frère et soeur, on fusionne ensemble et il voulait fusionner. J'en ai, ai parlé à un frère et soeur avec qui je l'équipe. Je, voilà, enfin, voilà, entre parenthèses, l'équipe EVDN, voilà, dans le royaume, vous avez compris. Et, euh, mais on s'est dit, mais non, ce n'est pas, pas comme ça, chacun doit travailler dans ce qu'il a reçu. Vous voyez, frère et soeur Et euh, le frère a, a fait sa chaîne, mais là, on a, on a appris qu'il a, a carrément fermé sa chaîne de télé, frère et sœur. Alors qu'il faisait un travail, c'était un beau travail pour le Seigneur, il a annoncé la parole du Seigneur. Et on apprend, oh, le frère a fermé sa chaîne de télé, mes amis. On était choqués. Vous voyez, frère et soeur donc, beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font Ils avortent, comment dire, euh, le travail que le Seigneur leur demande de faire, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Pourquoi À cause des, des, des, des, des paroles, à cause d'entendre, d'entendre, d'entendre. Très peu de chrétiens vont dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis Seigneur, on me dit ça, mais qu'est-ce que toi, tu me dis, Seigneur, mes amis Vous voyez, frères et sœurs Et le problème, c'est dans, dans notre chrétienté, voilà c'est qu'on prend toutes les paroles qu'on peut entendre pour celles venant d'Elohim, venant du Créateur, mes amis. Alors que le Seigneur, il doit te parler personnellement, frères et sœurs. Tu comprends Oui, frères et sœurs Waouh Si moi, personnellement, j'avais écouté tous les dires, tous les dires, tous les dires, tous les dires, tous les dires, frère, mais je, je, tout ça, il n'y aurait jamais eu tout ça, mes amis. Il n'y aurait pas eu tous ces baptêmes, tous ces conversions. Tous ces mariages, parce qu'il y a eu tellement de mariages, frères et sœurs, le Seigneur a béni des hommes, des femmes mariées, délivrées, travaillent, Il n'y aura pas eu tout ça, frères et sœurs. Il n'y aura pas eu des, des chanteurs délivrés. Il n'y aura pas eu des missions comme. Il n'y aura pas eu tout ça. Pourquoi Parce que j'aurais avorté tout ça. à cause des paroles des hommes. Et voilà comment beaucoup avortent l'appel qu'ils ont reçu. Pourquoi À cause de, de, des paroles des hommes. Parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Seigneur. Vous voyez, frère et soeur, ils vont vouloir qu'un roi règne sur eux, que, comment dire, que quelqu'un règne sur eux, que l'église règne sur eux. Voilà comment beaucoup de chrétiens ne font pas l'œuvre du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne répondent pas à l'appel de Yeshua de Nazareth, alors qu'il y a ton voisin qui va être sauvé. Mais toi, tu penses qu'à ton église, alors que ton voisin, tu ne jamais prêché la parole, mes amis. Tu n'as jamais prêché ta parole la, la, la, ta parole, la parole du Seigneur à ton voisin. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème, mes amis Oui, frère et soeur. Et on voit par là en verset 5, Et il courut vers Élie et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Mais Élie dit, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Vous voyez, le premier réflexe, l'homme, le roi, enfin il voulait prendre euh, l'homme pour roi, l'homme pour le Seigneur. Tu vois, même pour aller vivre dans un pays, il faut que tu reçois l'approbation de ton pasteur. L'approbation, mon ami, je ne vois pas qu'il y a un problème, frère et soeur. Tu as une femme, tu as des enfants, tu as ton mari, femme et mariée. Toi, au lieu de faire des projets avec le Seigneur et ton couple pour ta, ta, ton avenir euh, où, tu vas, où le Seigneur t'envoie, non, toi, il faut, faut que l'église statue par rapport à ton cas pour savoir si tu dois aller vivre là -haut. Mais il ne faut pas, pas qu'il y ait un problème, mes amis. Vous voyez pas que c'est la confusion totale, frère et soeur Le chaos Et quand on prêche ça, frère, on est traité de tous les noms. Quand on prêche ça, on est traité de tous les noms, mes amis. Alors que ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne, mes amis. Vrai, frère et soeur. Tu dois aller vivre aux États-Unis. Tu as un projet d'aller vivre aux États-Unis. Comment dire Le, Toi et ta femme, vous avez un cœur, vous ressentez dans votre cœur qu'il faut aller vivre aux, aux, aux États-Unis. Toi, qu'est-ce que tu fais Il faut que tu, comment dire, que tu demandes à l'église est-ce que tu peux aller vivre aux États-Unis Est-ce que tu peux quitter euh, l'église Tout ça, on va te dire non, tu dois encore nous donner deux ans. Comme là-bas, là. Avec euh, de toi. Vous voyez, frère et soeur? Non, il faut que je donne encore deux ans de... Vous de, de, de. voyez, frère et soeur? <rire> Jacob travaillait pendant des années. L'Amour lui dit oui, oui, non, oui. Il faut encore, il faut encore. Il reste des années, frère et soeur. Et il, il, il était coincé. Vous voyez, je ferme la parenthèse, mes amis. Vous voyez, frère et soeur? Donc, en fait, si tu dois aller vivre quelque part pour le Seigneur, on ne doit pas te dire non, tu me dois encore deux ans, encore trois ans, encore quatre ans, tu me dois encore cinq ans. Tu me dois encore 6 ans, 7 ans, frère, tu vas, en fait tu vas mourir là-bas, tu ne partiras jamais faire l'œuvre du Seigneur Et tu auras des comptes à rendre à Jésus-Christ, frère et sœur Vous comprenez, frère et sœur Tu auras des à rendre au Seigneur, mes amis Les chrétiens que nous sommes, nous devons réaliser qu'aller faire l'œuvre du Seigneur Ce n'est pas un signe de rebelle, de, de aimer l'œuvre Frère, il y a un temps où le Seigneur appelle quelqu'un clairement par rapport à l'œuvre qu'il doit faire Tu vois, frère et sœur Donc il faut que tu sortes de cette... Comment dire, de ses pensées, oui, que oh, je ne suis pas prêt, on m'a dit que je n'étais pas prêt, frère. Non, mon ami, ce n'est pas ce que dit la Bible. Là. On, va, on va voir qu'est-ce que dit la parole. Qu'est-ce que Samuel dit? Euh, qu'est-ce que Élie dit à Samuel? Yahweh dit. Yahweh dit. Euh, Yahweh dit à Samuel, écoute. Euh, voilà, écoute la voix du peuple. Excusez-moi, non, c'est pas ce excusez-moi, je me suis trompé. Je vais reprendre le passage, que je, je, je, voilà, par rapport à Eli. Yahweh appelait encore Samuel, voilà, et, euh, Samuel, enfin, voilà 1 Samuel 3 verset 6. Yahweh appelle encore Samuel, Samuel se leva et s'en alla vers Eli et lui dit, me voici car tu m'as appelé. Et Eli dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Donc on voit bien par là que, voilà, à deux reprises encore. Alors, Samuel ne connaissait pas encore Yahweh et la parole de Yahweh ne lui avait pas encore été révélée. Et Yahweh appelait encore, vous voyez Donc, quand on ne connaît pas la voix du Seigneur, qu'est-ce qui se passe On va aller voir les hommes. Voilà pourquoi nous, chrétiens, on doit apprendre dans l'intimité à entendre sa voix. Et très peu de gens, je, En fait, très peu de chrétiens connaissent sa voix. Vous voyez, frères et sœurs Très peu de... Conna... Beaucoup de chrétiens parlent, oui, l'intimité. frère beaucoup n'entendent ne, pas la voix du Seigneur. Beaucoup n'entendent pas sa voix. Ils ne reconnaissent pas sa voix. Et s'il manque la si s'il manque la relation avec le Seigneur, et nous aurons du mal à entendre sa voix. Oui, frères et sœurs. Donc, on voit par là, pour la troisième fois, Yahweh, Yahweh appelle encore Samuel pour une troisième fois, verset 8. Et Yahweh appelant encore Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et s'en alla vers Eli et dit Me voici car tu m'as appelé Eli Sana, Au bout de la troisième fois Donc on voit par là pour la troisième fois Voilà et Yahweh appela encore Samuel pour la troisième fois Et Samuel se leva et s'en alla vers vous Voyez donc en fait le, le, le, on voit par là que comme il ne connaissait pas encore la voix du Seigneur, il se tournait vers Élie, qui est l'homme, voyez. Et on voit par là que le fait de ne pas connaître, entendre la voix du Seigneur, frères et sœurs, ça, en fait, en fait voilà, le fait de ne pas connaître la voix du Seigneur et reconnaître sa voix, et qu'on se tourne vers les hommes, frères, on peut être trompé et manipulé, tu peux être détruit. Parce qu'en fait, tu n'entends pas la voix du Seigneur. Voilà pourquoi il est important que chaque chrétien, chaque enfant du Seigneur, soit dans l'intimité pour apprendre à reconnaître sa voix. Oui, voyez, frères et sœurs, c'est important. On en parle là, mais ce n'est pas une parole qu'il faut prendre à la légère. Frères, c'est notre éternité qui est en jeu, frères. C'est notre vie éternelle qui est en jeu, frères et sœurs. Nous ne devons pas négliger ces choses. C'est important, mes amis. Vous voyez Parce que si le Seigneur, toi, tu n'arrives pas à reconnaître sa voix... Tu peux être comment dire balotté dans toutes sortes de doctrines, toutes sortes de, de, de, de fausses doctrines, toutes sortes de choses qui risquent de te faire perdre des années, perdre du temps et même perdre la foi, voyez Voyez frères et sœurs, il est important l'évangile est basé sur Jésus-Christ de Nazareth. Voyez frères et sœurs, c'est Jésus qu'il faut adorer, c'est Jésus Yeshua qu'il faut élever. Tu vois, l'évangile est basé sur le Seigneur et non sur les hommes. voyez, frère et sœurs. et dans ce temps que nous sommes, le Seigneur veut que son peuple le connaisse lui seul, l'adore lui seul, l'élève lui seul, le chérisse lui seul. Mon ami, c'est Jésus qui t'a enrôlé. C'est Jésus que tu dois élever dans ton cœur, dans ta vie, frère et soeur. Voilà pourquoi il est important d'entendre sa voix, d'être dans l'intimité pour apprendre à reconnaître sa voix. Alléluia. Oui, frère et soeur. Et au verset 8, il dit, ⁇ Me voici car tu m'as appelé. ⁇ Élie discerna discernait que c'était Yahweh qui l'a appelé, qui a appelé le garçon. Donc en fait, imagine, enfin j'ai déjà dit, imagine-toi, mais on voit par là que que si Élie, un exemple, hein, si par exemple toi, je prends un exemple, toi par exemple, que tu te tournes vers les hommes, à chaque fois que le Seigneur te parle, tu te tournes vers les hommes, et que les hommes, les dirigeants, ou je sais pas, reconnaissent que c'est vraiment le Seigneur qui te parle, ils... Et s'ils sont mal intentionnés, ils ne vont pas te dire que c'est le Seigneur qui te parle. Ils peuvent te dire, euh, ils, en fait, ils peuvent prendre cette parole pour, comment dire, t'assujettir et, et te détourner de la voix du Seigneur. Tu vois, frère et soeur. Eli et lui dit, Eli dit Anna que c'était Yahweh qui appelait le garçon. Alors Eli dit à Samuel, va et couche-toi. Et si on t'appelle, tu diras, parle. Voilà, l'attitude, le, le, le, le, le, voilà. Euh, comment dire, du serviteur du Seigneur Il, qu'est-ce qu'il dit Il dit, parle Yahweh Car ton serviteur écoute Voilà, Samuel s'en alla et se coucha à sa place Yahweh vint et se tint là. Voilà, et appela comme les autres fois Samuel, Samuel Et Samuel dit, parle Car ton serviteur écoute Voilà pourquoi, nous qui prêchons l'évangile Nous qui annonçons la parole Nous devons vous pousser, nous pousser Mutuellement, chacun à aller vers le Seigneur mes amis Voyez frères et sœurs Voyez frères et sœurs Donc Élie a envoyé Samuel vers le Seigneur Et il a dit Parle Seigneur je, je t'écoute Voyez frères et sœurs Et c'est ça en fait que nous devons Montrer aux frères et sœurs euh, Témoigner aux frères et sœurs L'imitation qu'ils doit avoir en nous ben, En fait c'est ça Voyez frères et sœurs Qu'ils doivent aller vers le Seigneur mes amis Voyez frères et sœurs Entendre la voix du Seigneur parce que le Seigneur a une mission pour Samuel. Vous imaginez que Samuel il, il reste avec Eli à vie, il reste avec Eli. À quel moment Samuel allait accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur, euh, comment dire, l'appelait Il appelait jeune. Oui, encore, il était jeune enfant, garçon, petit enfant, jeune. C'est-à-dire que le Seigneur veut parler au cœur de ses enfants. Il veut parler au cœur de ses fils. Il veut parler à ton cœur parce que, en fait. Le, le, il, y a une, il y a un appel sur ta vie frère et soeur Il y a une œuvre que le Seigneur veut faire avec, avec toi Tu comprends Et beaucoup de chrétiens négligent ça Vous voyez frère et sœurs. Ils oublient que le Seigneur Ou ils ignorent que le Seigneur les appelle Pour libérer des peuples Libérer des âmes Alléluia frère et soeur Il ne t'a pas appelé pour rester fermé à l'église pendant 20 ans Il ne t'a pas appelé pour faire Comment dire Pour euh, être dans la religion pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans Il t'a appelé pour que tu le serves Alléluia Il t'a pas appelé pour que tu serves l'église Que tu serves le bâtiment Parce que tu es le temple du Saint-Esprit Le bâtiment n'est pas le temple de Dieu Comme beaucoup le disent Le temple du Seigneur c'est toi Le temple d'élohim, du, du véritable C'est toi et moi Tu comprends frère et sœur Donc il est temps que beau, les enfants du Seigneur Les élus entendent la voix du Seigneur Pour qu'ils sachent qu'il y a un appel sur vos vies mes amis Alléluia Parce qu'à travers, travers toi le Seigneur veut sauver Sauver, il veut délivrer, il veut restaurer des familles parce qu'il a mis des dons et des grâces en toi Que fais-tu avec ce talent mes amis, les grâces et les talents qu'il a mis en toi Tu fais quoi avec Oui frère et soeur Voilà comment, comment beaucoup passent à côté de l'appel qu'ils ont reçu du Seigneur mes amis Oui frère et soeur Quand le Seigneur m'a demandé de, de, de commencer à faire ce, ce, cette, cette vision, cette œuvre. Mais frère, je, je, je ne réalisais pas ce qui était derrière Quand je vois aujourd'hui, on n'est pas arrivé, on n'est on pas parfait Mais le peu que nous voyons, ce que nous voyons aujourd'hui, frère et soeur Je réalise que c'est important d'écouter sa voix, frère et soeur Vous voyez, frère et soeur Parce qu'il a une œuvre à faire avec chacun de nous Il ne nous a pas sorti du péché pour qu'on puisse fait, être fermé dans une, dans une, dans une religion Ou une église, un bâtiment Il t'a appelé pour que tu le serves Alléluia oui frère et soeur Pourquoi le Seigneur donne ce message aujourd'hui Pourquoi le Seigneur interpelle Pourquoi le Seigneur martèle dessus Sur ce comment dire, ces ce, ce, ce, ce message qu'il qui qui donne à ses ces enfants C'est parce que l'heure est grave C'est le chaos frère et soeur Les chrétiens ne répondent pas à l'appel du Seigneur Les chrétiens ne se responsabilisent pas Vous voyez frère et soeur Ils ignorent pourquoi ils sont venus à Jésus Pour beaucoup Vous voyez frère et soeur il pense que c'est voilà comme, comme je le disais hein, le Seigneur donne ce message aujourd'hui pourquoi car trop d'âmes vont en enfer mes amis et, et l'Église a été établie pour œuvrer voyez tu as été établie pour œuvrer voyez frère, et beaucoup vont en enfer et l'Église n'œuvre plus l'Église n'œuvre pas elle ne travaille pas elle est fermée elle est assise vous voyez, la bouche de beaucoup sont fermées mes amis et ne parlent pas, n'annonce pas la parole, ne travaillent pas pour le, le royaume des cieux et les âmes périssent. Trop d'âmes vont en enfer, trop d'âmes de personnes vont en enfer et l'église a été établie pour œuvrer et non être spectateur d'une élite qui travaille. Donc tu ne dois pas être mon spectateur mon ami. Tu ne dois pas être spectateur de ce que nous faisons, de l'œuvre que nous faisons. Toi aussi, il faut que tu travailles. Tu comprends, frère et sœur C'est ça le message de l'évangile. Voilà ce que nous prêchons pour que tu puisses travailler, que tu puisses réaliser que tu es appelé, mon frère, ma sœur, peu importe ton pays, peu importe ton âge, tu es appelé. Alléluia. Et le problème qui se pose aussi, c'est que quand tu prêches cette liberté, que tu, tu dis aux chrétiens qu'ils sont libres, Beaucoup saisissent et vont vers le Seigneur, mais il y en a d'autres, frères et sœurs, cette liberté là, dans cette liberté que le Seigneur donne, il y en a, ils veulent mettre la main sur toi pour te contrôler mes amis, pour te donner un message à prêcher. Pour te dire de faire comme si, pour te faire faire comme ça Et c'est là le danger aussi qui peut se passer C'est qu'on peut mettre la main sur toi pour te contrôler De par cette liberté que le ciel nous donne Beaucoup prennent cette liberté pour faire n'importe quoi Pour vivre dans le désordre frères et sœurs Pour vivre dans le chaos mes amis Voilà le, le, le constat aussi que nous pouvons faire frères et sœurs Et il y, y en a qui aiment ça aussi Qui, qui aiment que des rois règnent sur eux Il y en a qui aiment ça oui, frère, et soeur. il y a des chrétiens qui ne veulent pas vivre la, la liberté du Seigneur. Le Seigneur leur donne la, cette liberté pour qu'ils réalisent qu'ils sont appelés, pour qu'ils réalisent qu'ils doivent travailler dans le, dans, le, dans, dans le royaume, pour le royaume. Mais il y en a d'autres. Ils préfèrent qu'il y ait des jougs sur eux, que tu domines sur eux. Il y a des chrétiens, c'est ce qu'ils aiment. Tu leur donnes la liberté, ils font n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y en a qui aiment Ils aiment que tu règnes sur eux. Que tu domines sur eux. Que tu les dépouilles. Ils aiment ça. Voilà pourquoi les églises aujourd'hui, les chrétiens sont dépouillés frères et sœurs C'est l'homme qui est au devant C'est l'homme qui est adoré C'est l'homme qui est adulé frères et sœurs Voilà notre génération, mais voilà notre chrétienté frères et sœurs C'est le chaos mes amis Oui frères et sœurs Waouh Voilà notre génération frères Yeshua n'est plus, plus élevé Le roi n'est plus adoré Le roi frère très peu paye le prix Comment dire en, en, en, en écoutant sa voix. Parce que pour écouter sa voix du Seigneur, il faut payer un prix, mes amis. Il faut payer le prix. Il te dit, fais ça, il faut payer le prix. Parce que le fait d'écouter la voix du Seigneur va faire de toi quelqu'un ou quelqu'une, voilà, je parle pour les sœurs, compris totalement incompris des yeux des hommes. Vous voyez, frères et sœurs Écouter la voix du Seigneur, mes amis, c'est aller à contre-courant, c'est aller à contre-vent, mes amis. C'est ne pas faire comme les gens font, ne pas faire comme le monde fait, ne pas faire comme tout le monde. En fait, c'est faire comme l'Esprit t'enseigne. Alléluia. Voilà l'évangile, frères et sœurs. Voilà le message que le Seigneur nous donne dans ces temps de la fin, frères et sœurs. L'écouter, se responsabiliser. Es-tu responsable? Toi et le Seigneur, es-tu responsable avec le Seigneur? Où tu attends, voilà, qu'un ange descende pour secouer l'eau hein? <rire> Voilà, c'est terrible ça, mes amis. Qu'est-ce que tu attends Où en es-tu est dans ta marche, frère et sœur Où en es-tu -tu? Tu, tu attends la directive de qui De moi Non, je te donne aucune directive, je te dirai, va, va vers la parole. Va voir ce que le Seigneur te dit. Vous voyez, frère et sœur, le Seigneur veut nous responsabiliser. Il veut responsabiliser... Enfin ses enfants, et vu que tu, te, aussi, tu, tu prennes conscience de ton héritage Ton héritage c'est quoi Tu as reçu l'évangile frère et sœur. on a reçu la parole et On doit mettre en, en pratique cette parole, que nous avons, cet héritage que nous avons reçu L'évangile Ne laisse personne lire, lire la Bible pour toi Mon ami, tu dois saisir cette parole Et que cette parole descende dans ton âme Alléluia mes amis Ouais frère et sœur. Et on va reprendre le, le passage dans Samuel. Alors, Samuel euh, 1, au verset 6. On va le reprendre. Et là, on a vu que le peuple voulait qu'un roi puisse régner sur eux. Et, euh, et euh, on voit au verset 6 qu'aux yeux de Samuel... Samuel c'était une mauvaise chose qu'ils aient dit, établis sur nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria Yahweh, Yahweh dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dans tout ce qu'il te dira, ça c'était l'ancien testament, l'ancienne alliance ce qu'on appelle Ancien testament. Voyez? Dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. Mais c'est moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne plus sur eux. En fait, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup rejettent le Seigneur, voyez, parce qu'ils ne veulent pas qu'il règne sur eux, ils ne veulent pas que le Seigneur règne sur eux, parce qu'ils veulent voir, ils veulent toucher. Nous sommes dans un temps où les humains veulent toucher, ils veulent voir, ils veulent toucher, ils veulent, voilà, ils veulent des idoles, ils veulent des, des, des, des, des, des, des Elohim, des, des, des dieux, des idoles, dans leur cœur, dans leur foyer, voyez frères et sœurs, il dit... Écoute la voix du peuple dans tout ce que te dira c'est le Seigneur car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté mais c'est moi Quand tu adores un homme, quand tu adores tes dirigeants, quand tu adores l'église quand l'église passe avant mes amis En fait, le Seigneur ne règne plus sur toi Tu vois, tu rejettes le Seigneur tu rejettes le Seigneur pour qu'il ne règne plus sur toi On le voit frère et soeur dans la chrétienté le Seigneur ne règne plus sur beaucoup de chrétiens Je te dis la vérité parce que quand le Seigneur règne sur toi frère tu prends position pour lui quand il règne sur toi frère tu es esclave de lui quand il règne sur toi en fait tu ne peux qu'écouter que lui mmh. vous voyez ce que je veux dire et aussi les messages que le Seigneur peut donner aussi à travers ses enfants à travers ses serviteurs mais qui correspondent aussi à la parole vous comprenez frère et sœur donc tu écoutes le Seigneur oui et, euh, et euh, comme le dit la parole de Ephésiens 4 il y a aussi des ministères que le Seigneur établit et ces ministères on ne les voit plus aujourd'hui on ne voit plus de prophètes quasiment des véritables prophètes, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, euh, tous ces ministères, frères et sœurs, dont on parle la parole, c'est comme si on ne les voit plus aujourd'hui, frères et sœurs. C'est comme si aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'ils ont reçu des dons et des talents. Beaucoup ne réalisent pas en fait qu'ils y sont, qu'ils sont aussi prêtres. Vous voyez, frères et sœurs, on voit aujourd'hui, euh, comment dire, dans, dans, dans, dans, dans la, la chrétienté, le système pyramidal. On voit les hommes au-devant et le peuple qui est assis. Le peuple, je vous, je vous dis la vérité, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont devant, qui vont derrière et qui n'ont pas conscience que qu'ils doivent laisser le Seigneur régner sur eux et qu'ils doivent, doivent prendre position pour le Seigneur, pour sa parole et aller dans le champ, aller dans sa moisson quel témoignage tu peux dire aujourd'hui mon frère, ma soeur qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi qu'est-ce que tu peux témoigner, quel témoignage que tu as mon frère, ma soeur beaucoup de chrétiens n'ont pas de témoignage, je te dis la vérité beaucoup n'ont pas de témoignage tu, tu, tu vois Comment nous pouvons vivre aujourd'hui notre vie chrétienne si, euh, euh, comment dire, si, oisif, euh, si, euh, comment dire, ce train-train quotidien Il est temps que tu te réveilles, il est temps que nous nous réveillons et que nous puissions embrasser la parole du Seigneur et se laisser saisir par le Seigneur pour qu'il puisse œuvrer à travers nous, mes amis. Tu vois, tu dois être responsable chrétien, responsable, tu vois, prendre position pour la parole du Seigneur de ne pas pratiquer ce qui contraint la parole de ne pas faire ce que la parole ne, comment dire, dit de ne pas faire si, même si c'est moi qui te dis de faire quelque chose et qui n'est pas biblique il faut le rejeter, il faut le refuser mes amis vous comprenez et c'est là où le Seigneur veut nous emmener à se responsabiliser frère parce qu'il s'agit de ton âme de ton éternité de ton salut Alléluia. verset 8 ils agissent à ton égard comme ils ont agi depuis le jour où je les ai fait monter hors d'Égypte. quand on lit la parole, beaucoup de chrétiens disent :« ah oh là, là, mais comment Israël a fait pour euh, rejeter le Seigneur, la caille tombe du ciel la mer rouge s'est ouverte frère et sœurs, même si on était dans cette génération aussi frère beaucoup de chrétiens auraient fait comme, comme, comme Israël ils auraient regretté l'Egypte, ils auraient haï euh, le Seigneur ils se, sont re, ils se seront rebellés contre le Seigneur aussi malgré qu'ils auraient vu tout ça vous voyez frère et sœurs. vous voyez frère et sœurs beaucoup se seraient quand même rebellés contre le Seigneur malgré qu'ils aient vu tous ces miracles euh, la mer rouge qui s'ouvre euh, euh, tous les plaies que le Seigneur a sur Israël ils ont, ils ont été épargnés de la mort toutes ces choses en fait en vérité euh, les miracles en fait en vérité c'est pas ce qui, en vérité, qui, qui amène forcément la Comment dire, à croire au Seigneur, avoir la foi au Seigneur. En fait, c est, c est la, la, la parole est claire. Hein? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc, c'est pas un miracle que tu vas avoir tes yeux qui va te faire que tu vas. Ça, ça, peut, ça peut utiliser ça, il n'y a pas de souci. Mais comprenez le message. En fait, c'est la foi qui nous sauve, la foi en Jésus-Christ, en Yeshua, qui nous sauve. Parce que beaucoup de gens disent Ah, mais si Dieu fait un miracle aujourd'hui, je vais croire. En fait, en vérité, euh, c'est ce que les gens diront, mais c'est pas forcément ce qui va amener la, la foi en eux. C'est pas forcément, la parole dit quoi La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas de, la foi vient de ce qu'on voit, de ce que, des miracles qu'on va voir, etc. La foi vient de ce qu'on entend, c'est la parole. Voilà pourquoi c'est un temps où tous les chrétiens doivent annoncer la Bible, annoncer l'évangile. Tu dois prêcher la parole. C'est pas réservé à nous, à moi, à, à une élite de prêcher la Bible. Tous les chrétiens doivent prêcher la Bible, mes amis. Parce que c'est la parole de notre papa et il faut la défendre frère et soeur Voilà pourquoi il faut la méditer, il faut la, il faut, comment dire, la, la, la saisir pour la prêcher. Vous voyez, frère et soeur Donc un chrétien, comment dire comme le, notre, un frère qu'on qu connaît, qui reçoit une vision du Seigneur, qui, que, que je disais au début du partage, qui voulait fusionner avec nous, je lui dis non, tu dois faire le travail que le Seigneur te demande. Et qu'on qu voit par la suite qu'il ferme la chaîne qu'il a reçue quelques temps avant. Après, on se dit, mais il y a un problème. Tu vois? Alors qu'il il a appelé aussi à prêcher la parole du Seigneur. Le frère ferme la chaîne, on ne sait pas pourquoi, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Donc, en fait, il est temps que nous puissions répondre à l'appel que le Seigneur nous met sur notre vie, mes amis. Parce que ce n'est pas pour toi que tu sers le Seigneur, c'est pour, pour sa gloire. Et beaucoup, mes amis, ont peur, beaucoup écoutent des, les voix, les paroles et tout, frères et sœurs, et ils abandonnent le chemin du Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs Ils abandonnent l'évangile véritable. Ils abandonnent l'œuvre que le Seigneur nous a confiée voyez, oui, frère et soeur, pour plaire aux hommes, pour plaire aux uns aux autres, ils ne vont pas faire ce que le Seigneur leur demande, mes amis. Voilà aussi le, le, le, le, comment dire, comment des chrétiens, beaucoup de chrétiens laissent les gens régner sur eux. Vous voyez, frère et soeur Et c'est là le problème. Élie dit à Samuel, à la troisième fois, il a compris que c'était le Seigneur qui lui parlait. Il lui a dit, dis ton, ton serviteur, parle, euh, euh, je t'écoute Seigneur, parle. Vous voyez, frère et soeur le Seigneur veut te parler dans cette génération. Il veut parler, il veut œuvrer, frères et sœurs. Il veut qu'on saisisse les choses. La dernière fois que tu as parlé à une âme du Seigneur, c'était quand? Vous voyez, frères et sœurs? Dans ton cœur, c'est ton église, ton église. Tu vois que ton église. Vous voyez, frères et sœurs? Tu vois que ton église, que ton église, tout. Mais quand est-ce que tu vas dire au Seigneur, Seigneur, tu me vois où, Seigneur? Qu'est-ce que tu, tu, tu, tu me demandes de faire, Seigneur? De bâtir, Seigneur? De construire, Seigneur? Quoi? C'est le temps de prier ainsi, frères et sœurs, de devenir responsable, tu vois. Et quand on est en mission aux Antilles depuis, depuis, depuis 2019, et eh ben le Seigneur nous a poussé, en fait, à travers tout ça, à, à, à faire comprendre nos frères et sœurs qu'ils doivent se responsabiliser. Vous voyez, frères et sœurs, se responsabiliser. Comme en 2017, on était parti prier pour notre, pour notre frère, Yori, qui est à l'hôpital, je ne suis pas allé dans la chambre pour prier. Le Seigneur m'a. Comment dire Il m'a complètement bloqué pour que je ne puisse pas aller prier dans la chambre. Il m'a clairement mis dans mon cœur de laisser mes frères aller prier pour qu'ils puissent aussi apprendre à se responsabiliser, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Ils sont partis, mon frère Ulrich, ils sont partis dans la chambre. Ils ont prié, frère, s'il était à l'hôpital, pour qu'il soit délivré, frère, des délivrances. Le lendemain, ou un comme ça, il est sorti. Je ne me trompe pas. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital. Le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus exactement combien de temps après. Il est venu au programme que nous faisions. Il a témoigné de ce, de, de ce que le Seigneur a fait pour lui. Il, il craint le Seigneur, il a craint le Seigneur, notre frère. Vous voyez Et, et ça a pris jusqu'aujourd'hui à, à mes frères de, à se responsabiliser. Vous voyez, frères et sœurs Et à ne pas être là et à, à me suivre moi ou à suivre euh, nous autres, mais à suivre l'Esprit de, de Jésus-Christ, l'Esprit Saint de Yeshua, mes amis. Vous comprenez, frères et sœurs donc voilà le rôle aussi, voilà le, euh, notre, comment dire, à nous qui sommes, qui prêchons la parole, qui annonçons l'évangile. Voilà ce que nous devons faire, c'est pousser les autres à aller aussi se responsabiliser, mes amis. Vous comprenez Comme Elie a fait avec Samuel, à écouter le Seigneur, à parler avec le Seigneur, mes amis, frères et sœurs, pour qu'ils puissent devenir responsable, qu'ils puissent grandir en maturité, qu'ils puissent commencer à, à écouter sa voix de plus en plus et, et, et répondre à l'appel du Seigneur parce que le but, comme dit la parole dans Ephésiens 4 le but, je ne dis pas que je suis prophète, ni apôtre, ni docteur, ni évangéliste je ne sais pas ce que je dis, mais le but de nous qui prêchons la parole, c'est en fait c'est le, dans le but de, de perfectionner les saints, vous comprenez afin que les saints demain aussi aillent perfectionner d'autres saints pour qu'ils puissent répondre à l'appel, en fait c'est une multiplication et si nous saisissons ces choses frère, mais on fait des dégâts dans le monde entier mais le problème dans notre chrétienté aujourd'hui, c'est que comme il n'y a pas de chrétiens qui se responsabilisent, ils ont laissé cette, cette responsabilité à une élite, et ben, eux-mêmes ne travaillent pas, vous voyez frères et sœurs. Et, et, et du coup, le, dans le champ du Seigneur, c'est pour ça que la parole dit « Priez le maître de la moisson, n'envoyez des ouvriers dans de la moisson parce qu'il y a peu d'ouvriers, vous voyez frères et sœurs. » Et bien comme c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe ben, C'est une élite qui travaille. Et on voit un peuple qui, qui est oisif, qui... Qui, qui, qui, qui oisif, qui, qui vont à gauche, à droite et qui vont attendre à ce qu'on leur donne une directive, une direction, quelque chose à faire. Euh, Je sais pas un truc à faire pour travailler, pour faire une mission. Et ils ne vont pas eux-mêmes travailler de, avec le Seigneur, mes amis, et, et, et s'attendre au Seigneur. On a vu dans la chambre haute, quand le feu est descendu, les 120 disciples sont partis dehors, mes amis. « Et chacun a œuvré, a parlé, travaillé selon que l'Esprit leur a donné. » La Bible dit que des langues de feu se sont posées sur les épaules, sur, sur, sur, sur, voilà, sur les, eux tous. On n'a pas dit que des langues de feu se sont posées sur trois personnes seulement, deux personnes. On a dit que des langues de feu se sont posées sur eux tous. Donc on voit pas là que le Seigneur veut œuvrer avec tout, tout le monde, toute l'Église. Alléluia mes amis, c'est magnifique ça, c'est beau ça mes amis là. Ah, je suis encouragé, ça m'encourage. Vous voyez frères et sœurs Donc ce n'est pas une élite... Voilà pourquoi tu dois te responsabiliser. Il t'a parlé, mais en fait, aujourd'hui, des chrétiens se laissent déresponsabiliser par leurs dirigeants, par les églises, par les anciens, etc. Et eux-mêmes ne répondent pas à l'appel du Seigneur. On te dit, reste assis. Comme Elie là. Imaginez-vous, Elie aurait dit à Samuel, reste assis, tu restes ici. Tu ne bouges pas. Non, tu ne bouges pas, tu restes ici. Oui, mais le Seigneur m'a dit, tu restes là. Mais j'ai commencé à comprendre que c'est lui qui me parlait. Non, ce n'est pas ton temps mais en fait il m'a rep... Non, je t'ai dit quoi, tu restes là t'es pas prêt dehors il y a les démons il faut une maturité non, et Samuel je t'ai dit quoi et Samuel commence à fermer sa bouche et Samuel ben, il devient captif, il devient esclave menotté et il peut plus répondre à la voix du Seigneur qu'est ce qu'il va dire au Seigneur, Seigneur mais en fait euh, je veux bien, mais en fait euh, Eli m'a dit non si, si je n'oublie pas Elie, j'aurai des problèmes Seigneur, je ne peux pas. Voilà comment aujourd'hui beaucoup de chrétiens ben, en fait, deviennent muselés, captifs, prisonniers. Et, euh, et tout, leur, tout leur argent, tout ce qu'ils possèdent, eh ben, l'Église le capture, l'Église le prend pour lui. Ils deviennent des propriétés, la propriété de l'Église, frères et sœurs, et plus la propriété du Seigneur mes amis. C'est terrible, mes amis. Et le Seigneur dit laissez venir à moi les bébés, les petits-enfants. Et les chrétiens aujourd'hui ne vont plus vers le Seigneur. Ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont été déresponsabilisés. Oui frères et sœurs Déresponsabilisés. Quand quelqu'un est malade, ils vont appeler le pasteur ils vont appeler l'église. Alors qu'eux-mêmes peuvent prier. Mais tellement qu'on les a habitués à ce qu'ils ne valent rien tu ne vaux rien, tu ne peux pas, tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne peux pas, tu es incapable. Tellement méprisé en fait, c'est rentré dans leur cœur. Et en vrai je vous dis des chrétiens en fait qui, voilà, qui sont complètement frères et sœurs, euh, en fait qui, qui n'ont plus foi en fait en vérité, voyez, ils regardent la foi des autres agir mais leur foi là elle est éteinte, elle est détruite, voyez frères et sœurs, parce qu'ils ont entendu beaucoup de paroles, tu peux pas prêcher la parole, tu peux pas enseigner la parole, tu es trop jeune, tu peux pas, tu ne vaux rien, reste ici c'est moi, moi ton, qui dois te former, c'est moi ton papa, c'est moi qui, qui t'ai posé les mains, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. moi. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Ces chrétiens-là, frères et sœurs, ben, ils ne vont voir que des yeux pour les dirigeants et plus de yeux pour le Seigneur. Voilà comment beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ne rentrent pas dans l'appel qu'ils ont reçu pour Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs. Et le cœur du Seigneur, il pleure, mes amis. Ah, mes amis, ce n'est pas un jeu. Là, je sens que c'est le cœur de Yeshua qui est en train de pleurer parce que son peuple, son Église.. Beaucoup de chrétiens ont été éteints, détruits. Frères et sœurs, ils n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur. Et des âmes meurent. Des gens meurent, frères et sœurs. Alors qu'il n'y a plus de temps. C'est un temps de travailler. C'est un temps qu'il faut travailler. C'est un temps qu'il faut œuvrer. C'est un temps où il faut se lever. Parce que des gens meurent. Où est l'Église, mes amis? Où est l'Église? L'Église est endormie. Où est l'Église? L'Église, aujourd'hui, regarde... Comme des spectateurs Deux, trois personnes travaillées Et ils sont devenus muets Vous voyez frères et sœurs Voilà dans quoi aujourd'hui Notre chrétienté se trouve mes amis Frères et sœurs Des chrétiens qui ne sont plus responsables Responsables pour leur intimité Responsables pour écouter la voix du Seigneur Responsables pour dire Seigneur tu veux quoi de moi Seigneur Vous voyez frères et sœurs voilà pourquoi aujourd'hui, très peu de chrétiens vivent la gloire du Seigneur. Très peu vivent le réveil, la conversion, des guérisons, des miracles, des, des baptêmes. Très peu. Je vous dis la vérité, il y a un problème, mes amis. Vous voyez, frère et sœur? Très peu saisissent, très peu saisissent la pensée du Seigneur. Beaucoup sont des religieux, religieux, religieux, religieux et religieux. Voilà aujourd'hui notre génération, frères de chrétiens, mes amis. Le chaos. On ne voit plus ces, ces, ces appels qu'on voit dans la parole du Seigneur, ces Étienne, frères et sœurs, des, des, des prophètes, des évangélistes qui œuvrent pour le royaume. Vous imaginez tous les chrétiens, frères et sœurs, quand, si on était tous centrés sur la parole du Seigneur, vous imaginez le, le, le dégât que nous, nous ferions dans le monde entier, frères et sœurs Non non seulement qu'il y a que des chrétiens, beaucoup de chrétiens euh, sont irresponsables par rapport à l'œuvre du Seigneur, irresponsables par rapport à l'œuvre du Seigneur, je vous dis la vérité, par rapport à la parole du Seigneur, ils sont irresponsables, mes amis, frères et sœurs. Non seulement il y a ça, mais en plus, il y a des querelles, des divisions entre chrétiens. Tout cela, à cause de quoi? Les appels et les dons et les grâces que le Seigneur donne à chacun. Les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés, c'est pour que son royaume puisse avancer. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se font la guerre par rapport aux talents des uns des autres. N'encourage pas celle, celui qui a un talent d'aller travailler, de celui qui a une grâce de travailler. Mais on veut s'accaparer les dons et les talents des uns des autres. Assujettir les uns des autres par rapport aux talents qu'ils ont reçus. voyez, frères et sœurs, et afin que chacun suive, se suive euh, les uns des autres partout ensemble. Mes amis, mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut. Ce n'est pas ça que la parole nous enseigne, frères et sœurs voyez, oui. Quand le feu est descendu dans la chambre haute Frère, le feu est descendu chaud Chacun d'eux Et chacun d'eux a compris qu'il fallait parler mes amis Quand le feu vient sur le peuple du Seigneur Le, le peuple parle Le peuple est incontrôlable le peuple est enflammé, le peuple, frères et sœurs, est, est entre les mains du Seigneur Et c'est des villes touchées, c'est des pays touchés, c'est des nations qui sont touchées, des familles qui sont touchées Frères, je vous dis la vérité, des délivrances, des guérisons, c'est la gloire du Seigneur qui se répand Quand le peuple saisit la parole du Seigneur, mes amis Alléluia, Alléluia Voilà pourquoi ce soir, ce message est pour que tu te responsabilises que tu saisisses l'évangile du Seigneur, que chacun nous puissions saisir la parole du Seigneur Parce que les âmes appartiennent à Yeshua Toi qui, qui écoutes ce message, tu n'es pas ma propriété Tu es l'âme du Seigneur, tu appartiens à Yeshua de Nazareth Vous comprenez Voilà pourquoi ce soir, nous devons saisir notre héritage Notre héritage, c'est quoi ben C'est l'évangile C'est Jésus-Christ de Nazareth Il est mort et ressuscité, nous avons le testament de Yeshua Mes amis, entre nos mains donc, tu as la capacité de prier, frères et sœurs, de déclarer des paroles, d'invoquer de, le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, d'adorer le Seigneur, de communiquer, frères et sœurs, qui craignent le Seigneur. Si tu ne vois pas la crainte du Seigneur dans des communions chrétiennes, frères, tu, tu il faut prendre. En fait, tu dois suivre le Seigneur, mes amis. Quand il n'y a pas le Seigneur, quand il n'y a pas la vérité, frères et sœurs, il faut suivre le Seigneur. Vous comprenez Ne pas prendre le risque de se mélanger, de se compromettre, au risque de rester seul, au risque de d'être aimé de tous frères et sœurs. Non. Vous comprenez Suivez le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Oh, il y a une présence, une présence du Seigneur là C'est magnifique mes amis Je crois que le Seigneur nous réveille Il est en train de bousculer des hommes, des femmes Il est en train d'enflammer de, des hommes et des femmes frères et sœurs ce soir Je crois qu'il est en train de te réveiller De briser des chaînes, de te faire réaliser Que tu dois te responsabiliser Au nom de Yeshua de Nazareth Tu vas parler du Seigneur Prendre position pour la vérité Position pour la lumière La parole pure, véritable frères et sœurs Au nom de Yeshua Alléluia Alléluia tu vas devenir un chef dans ton foyer, un chef pour ta femme au oh nom de Yeshua, un chef dans ta maison, un chef qui va se lever pour entreprendre, qui va comprendre que euh, être chrétien ce n'est pas que euh, comment dire penser qu'à euh, comment dire penser qu à, à, à, à aller à l'église, l'église. Non, n'est pas ça. Chez toi à la maison, tu peux chercher le Seigneur. Chez toi à la maison, tu peux prier le Seigneur. Et c'est ça que le Seigneur veut nous, nous donner dans cette génération, dans ce temps que nous sommes. Parce qu'un temps viendra où les églises seront fermées. Les bas, vos bâtiments seront fermés, mes amis. Fermés s'il n'y <rire> a pas de, de, de, de, de, de compromission. On va vous dicter quoi, quoi prêcher, quoi parler. voyez Si tu ne t'es pas habitué à, à, à, à être dans l'intimité avec le Seigneur, comment tu vas résister, mon ami Comment tu vas résister Comment tu vas tenir ferme Corona est un exemple. Corona est venu. Corona était un exemple. Corona est venu pour nous apprendre à être dans l'intimité. Frère, tout était fermé. Toutes les églises étaient fermées, mes amis. C'était pour nous apprendre à devenir aussi responsables. Alléluia, Seigneur. Vous voyez Le Seigneur a permis ça, en fait, pour que son peuple, pour que nous, enfants du Seigneur, nous puissions nous responsabiliser à savoir, à écouter sa voix. Vous voyez, frères et sœurs on a vu pendant le corona, malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dans le péché, frères et sœurs. Beaucoup sont retournés dans le, dans le monde, frères et sœurs. Et ça fait mal. Et on voit pas là que, en fait, beaucoup de chrétiens avaient fait... En fait, je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens étaient là, en vérité, dans les assemblées, dans les églises. En fait, c'était comme un mouvement pour eux, comme un mouvement. Mais il n'y avait pas eu de rencontre personnelle avec le Seigneur qui nous fera, qui va nous aider à tenir ferme dans des temps difficiles, ferme, quand il y, a, il y aura des, des, des, des pressions, des, des, voilà, ils vont tenir ferme parce qu'ils ont été enracinés dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole dit aussi qu'une maison qui est bâtie sur le sable, quand le vent, les tempêtes, les tonnerres, les tempêtes sont venues, la maison a été balayée parce qu'elle a été bâtie sur le sable. Et celle qui était bâtie sur le roc, les tempêtes, les torrents sont venus, elle n'a pas été balayée. En fait, c'est cette image-là. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de chrétiens, leur vie est, bâ est bâtie sur le sable, le sable, mes amis. Voilà pourquoi qu'il y a moins de tempêtes, moins de tonnerre, moins de je ne sais pas quoi. Ils vont être balayés parce que leur vie a été bâtie sur le sable. Et si tu, toi, chrétien, tu ne te responsabilises pas, tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne t'enracines pas avec le Seigneur, je te dis la vérité. Je te dis, on verra, en fait, tu vas être balayé Tu seras balayé parce que ta vie n'est pas bâtie sur le Seigneur Ta vie est bâtie sur les hommes Ta vie est bâtie sur ton dirigeant Ta vie est bâtie sur ton église Vous Voyez, voilà pourquoi beaucoup, mes amis, sont balayés Dans les fausses doctrines, les enseignements bizarres Vous Voyez, ils vont dans les églises où, où il y a, on, on, on voit aujourd'hui, les gens courent dans les églises Dans les églises, frère, c'est le chaos, mes amis Un chrétien ne doit pas courir après une église un chrétien ne doit pas courir après des collaborations avec des gens ici et là. Un chrétien doit courir après le Seigneur, à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend pour ta vie, qu'est-ce qu'il veut faire avec toi. Oui, frère et sœurs? C'est le chaos, frère et sœurs. Je vous dis la vérité, c'est le chaos. Donc, pendant le Corona, c'est là que le Seigneur voulait parler à son peuple, voulait parler à beaucoup de ses enfants. Combien ont saisi Je vous dis la vérité, très peu ont saisi. Très peu ont saisi. La preuve, Corona est passé. Qu'est-ce qui s'est passé Tout, une majorité de chrétiens, ils ont fait quoi Ils sont repartis s'asseoir dans les églises. Vous me direz, non, il ne faut pas quitter son assemblée, comme dit la parole. Non, on parle de communion. La communion fraternelle. L'église qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas l'église qu'on voit, voit dans les écritures. Ce n'est pas cette église-là, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. L'église qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas l'église que, que, que Pierre, Paul, les apôtres ont prêchée. Ont vécu, c'est pas cette église là, c'est une, une autre église qu'on voit aujourd'hui, mes amis. C'est un autre système que nous voyons aujourd'hui qui prend de l'ampleur aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans le milieu chrétien. Vous voyez, frères et sœurs, Corona est venu où étaient les chrétiens On était où, frères et sœurs Après, je, je vais bientôt finir. Dans ces temps là, le Seigneur voulait nous responsabiliser à avoir la foi en lui, mes amis. Vous voyez, il voulait simplement nous responsabiliser, voilà, pour qu'on puisse, voilà. Euh, être avec lui parce que ce que le Seigneur veut C'est que nous soyons avec lui C'est son plus grand désir C'est que nous soyons avec lui Alléluia C'est ce qu'il veut C'est ce qu'il veut le plus frère et soeurs C'est que nous soyons avec lui Et il dit dans euh, Apocalypse 3 verset 20, ou 20 Apocalypse 3 verset 20 On va le prendre rapidement Alors Apocalypse 3 verset 20 Voici je me tiens à la porte Et je frappe Voyez Donc il est en train de frapper à notre porte il frappe depuis des années à nos portes. Il frappe, il frappe. Dans les cœurs de beaucoup de chrétiens qui sont dans les bâtiments d'église, qui sont fermés là-dedans, là frères et sœurs, depuis des siècles, depuis des années. Il frappe à la porte de leur cœur, à la porte de nos cœurs. Il frappe, il frappe. Pourquoi pour, pour entrer, mes amis. Pour nous faire découvrir son amour, découvrir son espérance, découvrir l'espérance qui s'attache à son nom. Alléluia. Frères et sœurs, il frappe. Mais comme tu es centré sur ton église, centré sur, euh, comment dire, sur les, les, les, les, les, les, les, les tâches domestiques de l'église, voilà, tu n'entends pas qu'il frappe. Pourtant, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe. Comment Avec sa parole, frères et sœurs. voyez, sa parole. Si quelqu'un entend ma voix, voyez, si quelqu'un entend ma voix, beaucoup n'entendent pas sa voix. Voilà pourquoi, il y a, on va, pendant le corona qui s'est passé, beaucoup de chrétiens, ils ont fait quoi ils ont, comment dire, ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont repartis dans le péché, repartis dans le monde. D'autres ont attendu que le que, que le vent passe pour de nouveau retourner se fermer dans le bâtiment d'église, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs. Voyez, ils sont retournés se cacher, se, se retourner, se complaire, retourner aux tâches domestiques du bâtiment d'église, Pourtant le bâtiment était fermé pendant Corona. Donc, on voit bien par là que ça ne vient pas du Seigneur, euh, comment dire, de se fermer pendant des années dans le dans bâtiment. Parce que si ça venait du Seigneur, euh, ça ne peut pas se fermer en fait en vérité. Mais l'église que nous sommes, nous, individus, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, Et nous venons du Seigneur, non Donc, qui peut nous fermer, frère Qui peut fermer notre bouche Qui peut fermer l'église de Yeshua L'église, ce n'est pas le bâtiment. Parce que la, porte dit, la Bible dit quoi dans. On va prendre un autre passage. Merci Seigneur. Attends, on finit d'abord celui-là. Non, l'évangile est terrible frère et soeur Il dit si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte J'entrerai chez lui et je souperai avec lui Lui avec moi Vous Voyez, donc en fait il veut souper avec toi Voilà ce qu'il veut Voilà pourquoi il, permet, il a permis Corona C'était pour souper avec nous Parce qu'il voit que son église soupe Dans l'église soupe avec les hommes Soupe, soupe, soupe ici et là Mais il ne soupe pas avec le Seigneur mes amis Vous Voyez frère et soeur Il est temps que nous soupons avec le roi Voici le message de l'évangile Vous Voyez frère et soeur Voici l'évangile, je, je reprécise par rapport à ce que j'ai dit, je ne dis pas que le fait de faire un programme, de fait de se réunir dans un bâtiment, ce n'est pas du Seigneur, je, je, je rectifie pour ne pas que ce soit mal compris. Voilà, mais en fait ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur ne nous appelle pas en fait à... Ce n'est pas ça l'appel du Seigneur de se fermer toute notre vie dans, dans l'église, dans un bâtiment qu'on appelle église. Vous voyez, parce que l'église ce n'est pas un bâtiment, c'est nous l'église, c'est nous les, les individus. Et le Seigneur ne nous appelle pas en fait à chercher un bâtiment où il faut aller, euh, papillonner de bâtiment en bâtiment. Ce n'est pas ça hein? l'appel du chrétien en fait, voyez. L'appel du chrétien c'est de souper avec le Seigneur, voilà, de communier avec les frères, avec les frères et sœurs et de répondre aussi à la mission pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Tu vois, tu as une mission à accomplir, c'est le moment de se responsabiliser. voyez, le monde dit bonne année, bonne année, ben nous on doit cette, cette, cette nouvelle année. Bien, se responsabiliser, cherche, cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour pouvoir se responsabiliser, frères. Donc voilà, soyons responsables, responsables, responsables, responsables. Et euh, c'est ce qu'il attend de nous le Seigneur. Et, euh, et tout à l'heure, j'ai parlé aussi des, des ministères, euh, non pas la parole des 24, 4, c'est vrai qu'on les voit plus. Euh, voilà, c'est comme si ces, ces ministères ont disparu, alors que le Seigneur n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc en fait le Seigneur ben, il, il n'a pas changé, il travaille toujours, il appelle toujours des hommes à être euh, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, pasteurs, diacres. Euh, voilà, il, il y en a qui va l'utiliser encore pour euh, guérir, euh, pour secourir. Pour, euh, en fait chacun positionné dans la grâce et l'appel qu'il a reçu, dans le talent qu'il a reçu. Et euh, voilà et voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous, nous demande de, nous responsab... de, comment dire, de devenir des chrétiens responsables entre, avec sa parole. Parce qu'il nous a laissé l'héritage, que faisons-nous avec cet héritage On peut crier Amen, Amen, Amen, Amen, mais est-ce qu'on réalise, est-ce qu'on saisit vraiment les choses Est-ce qu'on saisit en fait que nous devons euh, devenir responsables Le Seigneur va venir chercher des chrétiens qui ont saisi sa parole, frères et sœurs, qui ont saisi qu'il fallait qu'ils vivent sa parole le plus important dans notre génération, en tant que chrétien, frères et sœurs, en tant que convertis, c'est de vivre la parole du Seigneur, c'est de vivre le message de l'évangile. Ce n'est pas de l'écouter seulement, c'est de la vivre, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Parce que le Seigneur ne nous, nous appelle pas être, être des auditeurs et qui oublie. Il faut écouter la parole et la mettre en pratique, écouter la parole et la vivre. Voilà ce qu'il veut de nous, frères et sœurs. Ce n'est pas que nous soyons là, frères et sœurs, qu on écoute, on écoute, on écoute ces paroles, ces messages que le Seigneur nous donne à, à, à l'église, parce que je ne suis pas le seul qui prêche, c'est l'église, voilà vous voyez Et euh, voilà et voilà pourquoi le Seigneur me, me, me permet beaucoup aussi, comment dire, de là où on peut aller prêcher, là où on peut rencontrer des frères et sœurs, de les envoyer, de les inciter en fait à, à écouter la voix du Seigneur pour qu'ils puissent travailler, vous voyez frères et sœurs Moi ma prière c'est que les chrétiens travaillent, que les chrétiens puissent saisir, qu'ils ont des dons et des talents, oui frère et sœurs, parce que les dons, les talents que tu as reçus vont aussi m'encourager, vont aussi m'édifier, vont aussi me fortifier, parce que je suis aussi une âme du Seigneur qui a besoin aussi de la parole, qui a besoin aussi de la grâce des uns et des autres. C'est ça être chrétien. Oui frère et sœurs, et, euh, et voilà pourquoi vous voyez aussi que nous poussons, nous, voilà, nous vous encourageons, même dans les programmes qu'on peut faire, etc. C'est pour que vous réalisiez en fait qui vous êtes, qui nous sommes, que chacun puisse se responsabiliser. Oui frère et sœurs. Si euh, D'ailleurs, nous autres, on doit, on doit se responsabiliser de manière individuelle. Mais les frères et sœurs aussi, nous devons nous mutuellement nous pousser chacun à aller vers le Seigneur, frères et sœurs, à, à, à travailler pour le royaume. Vous voyez, frères et sœurs, et, et ne pas contrôler l'œuvre des frères et sœurs, l'œuvre de, de l'autre. On doit chacun travailler par rapport à la grâce qu'on a reçue, mes amis. Alléluia. Donc, voilà. Que le Seigneur soit glorifié, soyez bénis frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni. S'il y a des questions, euh, n'hésitez pas, on va laisser passer quelques secondes sur le chat pour aussi laisser la parole. Vous laisser la parole. Et s'il y a des baptêmes, voilà, vous pouvez aussi le dire sur le chat ou soit nous contacter par mail. Contact.evdn.org. Voilà, contact.evdn.org. Si vous voulez vous faire baptiser et euh, confessez vos péchés, etc., n'hésitez ben, pas aussi, vous pouvez le faire aussi euh, via les frères et les sœurs, voilà, ou soit si vous voulez, euh, euh, voilà, exposer certaines choses, ben, vous pouvez nous envoyer un mail aussi si vous voulez, sur contact.evdn.org, voilà, si vous avez besoin de la prière, exposer des choses qui sont, euh, que vous vivez actuellement, et euh, si vous avez besoin de la prière, un soutien, n'hésitez pas, on va mettre ces sujets dans la prière, que le Seigneur soit béni, donc euh, voilà. Donc frères et sœurs, bah, priez pour nous, priez pour moi, priez, prions les uns pour les autres et que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse, nous remplisse encore et, et nous aide en fait à faire sa volonté au nom de Yeshua de Nazareth. A bientôt.